sans préjugés. Bonjour, Jean-Noël Carpentier, maire de Moutigny-les-Cormeilles, Antoine Frey, vous êtes le président du groupe Frey, et puis Pascal Madry, qui dirige l'Institut d'analyse et du commerce, et Jérôme Legrède, qui dirige, lui, la filière de CBRE, euh, c'est lui qui est le fondateur de Convergence CVL, si, si, vous, si vous avez le même recul que moi sur l'histoire des acteurs experts dans ces domaines. Euh, voilà, CDRE à, à intégrer Convergence, à, il y a un bout de temps maintenant. Alors, euh, merci beaucoup euh, d'être avec nous. Bon, alors, on va vous adapter la slide, mais pendant ce temps-là, alors, les questions sont un petit peu calmées, bien qu'on ait une bonne centaine de participants à distance Vous n'hésitez pas, quand euh, une idée vous vient, vous l'écrivez, je la, je la relaierai euh, de façon euh, la plus... Euh, pertinente, je l'espère qu'il soit. Alors, euh, messieurs, alors c'est là qu'on euh, on a, a notre compensation masculine à la grande... Ah, comme ça, la parité est tout à fait respectée, mais voilà, c'est par phase. En tenant compte de la double voix de la présidente, bien sûr, et moi je ne compte pas parce que je, je suis un peu peu en cours. Euh, non, alors, pardon. Les entrées euh, mises à part, euh, vous avez entendu cette synthèse d'un rapport que vous, que vous connaissez. Vous y avez contribué, vous achetez un œil dessus. On parlera de ces préconisations plus tard, mais euh, je voudrais euh, d'abord qu'on rentre un petit peu dans les phénomènes en cours, dans le du commerce, nationalement, mais, mais si on peut dire plutôt des choses sur l'Île-de-France, ce sera quand même bienvenu sur certains des aspects de l'analyse qui a été proposée et de la vôtre, est-ce que d'abord on peut commencer euh, en tour de table à, à, à dire euh, quelle est votre appréciation du phénomène de mutation des fonciers de commerce euh, en Ile-de-France, il n'échappe pas à la loi nationale, bien sûr, euh, qu est, qu est, qu est, comment appréciez-vous le moment, je dirais, en sachant que, je pense que vous ne me pas, hein, euh, c'est un acquis en sachant que les tendances de fonds elles étaient déjà présentes avant la crise sanitaire et que euh, la crise sanitaire les a accélérées, voire apportées des coups d'arrêt un peu violents. Mais qu'en tout cas, on est toujours sur les tendances de fond. Est-ce que vous diriez les choses comme ça et, et quel, quel, à quel moment sommes-nous de la mutation du commerce Alors, qui veut commencer Peut-être les experts, vous m'en euh, voudrez pas, les euh, praticiens euh, si euh, je vous donne la parole ensuite mais peut-être votre regard un peu, un peu large. Pascal Madry Oui, bonjour merci de, de cette invitation euh, bah, peut-être pour, pour éclairer cette, cette mutation de la question foncière, on, on peut la mettre en perspective avec euh, l'évolution tout simplement du, du commerce et, euh, et sur, sur longue période euh, ce que l'on constate c'est que depuis on va dire une centaine d'années euh, on a besoin de toujours moins de commerce et il y a encore en euh, surface. Alors c'est là où il faut nuancer un peu oui. le, le, le propos. Euh, il y a une centaine d'années, on comptait 2 millions de, de points de vente en France, et aujourd'hui, trois fois moins. En revanche, il est vrai que le, le commerce moderne, qui est apparu dans, dans ce, dans dans ce siècle-là, enfin dans ces, durant ce siècle, lui, a pris un peu plus de place, et il en a pris d'ailleurs beaucoup, surtout durant ces dernières années mais non pas pour répondre à, nécessairement à des besoins de consommation qui étaient en croissance, on sortait des 30 glorieuses. Euh, on est arrivé dans une période un peu compliquée où le commerce a, a continué de croître, mais d'abord pour des raisons plutôt organiques, c'est-à-dire que les, les, les, les groupes de distribution en particulier et nos moyennes surfaces euh, ont accéléré leur croissance à partir des années 80 parce qu'en fait leur marché était saturé. C'est un paradoxe plus de surface pour répondre à des besoins qui se tarissent. Mais le modèle économique de, de ces groupes était fait ainsi, c'est qu'en grossissant l'assiette le, de leurs points de vente, eh bien, ils pouvaient euh, ré réaliser des gains de productivité en amont au niveau de la distribution, de leur politique d'achat, etc. Et je dirais qu'aujourd'hui, la, la, la situation dont on hérite, de, alors à la fois de cette tendance structurelle à moins de points de vente, par contre des points de vente qui prennent un peu plus de surface et qui ont peut-être un peu trop grossi ces dernières années, c'est qu'aujourd'hui, on a un parc qui est plutôt à saturation. Et ça, on l'objective très clairement avec, par exemple, les rendements, c'est que le chiffre d'affaires produits par les mètres carrés de ces moyennes surfaces en particulier, ont globalement diminué de moitié en, en 20 ans. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on est un peu à la fin de ce cycle parce que les enseignes ont très bien compris et sont en train d'élaguer leur réseau. Et on est dans cette période ce qui provoque du coup de la vacance, pour revenir sur les chiffres d'ailleurs, la vacance dans les zones commerciales, mais on a aussi un nouveau cycle qui s'amorce aujourd'hui qui est celui de, on va dire, de la digitalisation, de la, je dis l'électronisation du commerce et qui permet à ce commerce nouveau, de nouveau commerce moderne d'organiser autrement la fonction commerciale et avec cette fois encore moins de surface qu'auparavant. Et pour donner un ordre de grandeur, vous prenez une plateforme Amazon de 100 000 mètres carrés, elle fait le boulot de 1300 moyennes surfaces en chiffre d'affaires. Donc, ce nouveau cycle qui s'amorce, à mon avis, va lui aussi accélérer l'élagage du, du parc immobilier. Et, et la question foncière qui se pose à nous aujourd'hui, elle est exactement au, à l'intersection de ces deux cycles, ainsi que la fin d'un modèle de grande distribution qui était sur monde il y a plutôt de croissance extensive en surface, et puis là un modèle hyper productif qui avec moins de surface va faire beaucoup mieux. La crise sanitaire, elle arrive exactement au milieu et qu'est-ce qu'elle fait elle Elle précipite les cycles et ce que l'on aurait dû connaître en 3-4 ans, je veux, je veux parler là de euh, l'augmentation de la vacance euh, dans les zones commerciales, euh, je veux parler là de la redistribution des parts de marché, eh bien on a connu là en un an ce que normalement on aurait dû connaître en 3-4 ans, mais je pense que ça ne remet pas fondamentalement en cause ces deux cycles, ouais, ouais. enfin fin de cycle et, et émergence d'un nouveau Alors, cycle. Bon, frey est-ce que vous, vous avez fait la même analyse long terme, de Pascal Madrid vient de nous restituer un peu sur le long terme, l'arrivée d'un moment où... Euh, bah, bizarrement on s'est mis à on s'est mis à cesser d'ouvrir de, de, des commerces pour répondre à des besoins mais pour euh, gagner des parts de marché et répondre à d'autres objectifs je, je partage totalement l'analyse de, de, de, de Pascal, les enseignes ont eu une politique de maillage de plus en plus fin euh, et, et on le voit sur certaines euh, agglomérations, vous avez, je ne citerai aucun nom d'enseigne, mais vous avez une enseigne qui parfois a 4, 5, 6 7 points de vente sur la même peut c'était un moyen de effectivement fabriquer, auto-fabriquer auto -fabriquer de la croissance. Bon, Aujourd'hui, euh, un magasin dans le temps d'avant, dans le monde d'avant, c'était uniquement un endroit où se rencontrait une offre et une demande et où se faisait une transaction marchande. Donc plus vous aviez de magasin, plus vous étiez à même de capter physiquement un passant, un chaland pour pouvoir faire une transaction. Aujourd'hui, un magasin, c'est encore ça pour une grosse partie de sa fonction, mais c'est à la fois et en même temps un showroom et un point logistique du dernier kilomètre. Parce que on vend maintenant avec plusieurs canaux, le canal physique et, euh, et, le, et le canal digital. Et c'est vrai que l'outil parfait, on pourrait se dire, l'outil parfait pour le commerce, au final, c'est Amazon. Mmh. Bon, on a besoin de moins de surface. Euh, donc, on est face à un choix de société. Mmh. Euh, on a longtemps critiqué le commerce périurbain en disant, « Ah, il ne se crée pas de lien social comme dans les centres-villes. » Moi, je vous interroge, se créera-t-il un jour du lien social dans une plateforme logistique J'en doute. En tout état de cause, c'est la vraie question qu'on doit se poser, c'est un vrai choix de société. Donc je partage cette analyse, euh, et le Covid est un phénomène d'accélération, évidemment. Tous les modèles économiques qui étaient trop tendus, les taux d'effort trop tendus, eh bien pètent. Euh, et, et, et là, la, la marée descend, et c'est là qu'on va voir, euh, on va prendre l'expression de Warren Buffett, qui portait un maillot. Oui. Euh, vous êtes d'accord aussi sur l'appréciation qu'il y a aujourd'hui trop de mètres carrés sur le marché, qu'on va citer à une destruction de mètres carrés... Il y a, carrés, il y a trop petite... de mètres carrés, il y a surtout trop de mètres carrés totalement obsolètes. Ouais. Parce que pour que ces mètres carrés soient même de donner une bonne raison aux gens de sortir de chez eux et d'aller visiter ces lieux de commerce physiques, et par la même occasion... Faire société, se croiser, se rencontrer. Hein, parce que pour la préservation de, de notre espèce, je pense qu'il est souhaitable qu'on puisse se rencontrer et qu'on ne soit pas définitivement réduit à des tubes digestifs qui posaient sur leur canapé, télétravaillent depuis chez eux, consomment depuis chez eux et euh, chatent depuis chez eux, se, se stabilisent depuis chez eux. Donc euh, je, je, je pense qu'on euh, doit, euh, euh, on, on doit prendre en considération le fait que les équipements commerciaux en France sont trop nombreux et sont surtout totalement obsolètes. Donc, je suis tout à fait d'accord et je partage l'analyse de dire qu'il faut arrêter de créer de nouveaux endroits euh, parce qu'on va avoir des zones qui vont disparaître. Euh, je pense même totalement, euh, puisque si on regarde la façon dont elles se sont développées dans le temps, dans une agglomération, il y a 40 ans, la première zone commerciale est née, souvent un endroit où géographiquement, ça avait tout son sens. Et puis, euh, dix ans après, euh, un il y a un opérateur qui est allé voir la, la, la collectivité en disant « Mais il faudrait rééquilibrer votre, votre agglomération, donc on va en faire une de l'autre côté. » Et puis, une zone numéro 3, puis une zone numéro 4. Bon, je, je pense que certaines zones pourront, vous l'avez dit tout à l'heure, mademoiselle, pourront se restructurer parce qu'elles cristallisent encore une forme de succès commercial, pour des raisons notamment euh, euh, géographiques, et d'autres vont totalement disparaître parce qu'elles sont nées uniquement sur cette hyperdensification euh, des, des, des enseignes. Okay. Merci Antoine Je précise que vous êtes le président du groupe Frey, une grande foncière qui est active sur des transformations de sites. On va en reparler, mais c'est parce que j'ai une des remarques qu'on me fait par écrit en me demandant de bien préciser les fonctions des intervenants. Vous êtes le président du groupe Frey, c'est une foncière qui fait 70 millions de chiffres d'affaires en 2019, c'est ça Oui, c'est une foncière qui, euh, qui a un, un petit peu plus d'un milliard de 100 millions d'euros de patrimoine et à peu près autant de projets dans le tuyau pour l'essentiel des projets de restructuration de zones existantes. On va en reparler. Alors, Jérôme Legrèves, vraiment votre avis sur cette, ce premier échange-là, sur l'appréciation du moment où nous nous trouvons. La mutation du magasin, peut-être que vous ne me direz pas le contraire. Oui, oui, enfin, je, je suis assez d'accord, assez d'accord avec euh, ce qui vient d'être dit. Euh, je, je pense que ce qu'il faut apporter comme nuance, c'est qu'on a une approche euh, très quantitative des, des, des choses. Et cet aspect quantitatif est directement lié à la façon dont le commerce est structuré au cours des, des dernières décennies et sur un phénomène de, de massification de, de l'offre. Et toute la distribution, en fait, s'est développée autour de, de cet enjeu-là, à la fois d'amont en aval, à la fois de la production jusqu'à la livraison auprès des clients. Et ce qui a d'ailleurs favorisé cette agglomération d'offres commerciales qui était censée attirer et générer des flux. La... la la grande mutation aujourd'hui, la grande révolution aujourd'hui, c'est que euh, ce vecteur-là d'attractivité à partir de la massification de l'offre n'est plus l'élément pertinent, n'est plus les, le, le seul élément moteur qui va permettre au commerce de fonctionner. Et là où le digital apporte des, des éléments, là où le digital va forcer cette révolution, c'est qu'au lieu, et je pense que je reviendrai sur cet aspect-là, le, le digital est le meilleur vecteur aujourd'hui de la transformation du commerce et euh, de mutation du magasin, non pas de sa disparition. Moi, je ne crois pas à une réduction à part là, des endroits où il y a des excès qu'on connaît bien, mais je ne crois pas à une disparition des mètres carrés, je crois à une mutation des mètres carrés et je crois à une mutation de, euh, des règles qui euh, vont fonder leur euh, localisation. On ne fait pas qu'en valeur absolue, il y en a trop et que de toute façon, une partie va disparaître. Ben, je sais... Je, je, On va être recyclé euh, avec d'autres fonctions. Euh, qu'on puisse dire risque d'être un peu provocant qu'on puisse dire qu'aujourd'hui, et je suis tout à fait d'accord avec Antoine sur le fait qu'aujourd'hui, il y a un appareil commercial qui est obsolète dans sa configuration. Moi, je suis, euh, je suis bien fort et celui qui peut dire quelle est la, la, la masse de mètres carrés et quelle forme, quel format et où euh, doivent-ils être développés aujourd'hui. Euh, je, je prends un exemple la, la, la, la crise du Covid et le confinement a montré déjà, si vous voulez, qu'une tendance qui consistait à aller se localiser sur des zones à fort flux, Notamment les gars, on peut se poser aujourd'hui légitimement la question, est-ce que cette, ce type d'implantation, dans sa configuration et dans sa massification actuelle, et dans sa forme d'exploitation actuelle, est-ce que c'est pertinent Je ne sais pas, moi, aujourd'hui, répondre à ça. Par contre, ce que je vois, et c'est là où je vous rejoins sur l'analyse, c'est que le principe du, du grand format sur lequel on concentre une offre euh, extrêmement importante... Et puis, l'actualité, ça ne correspond plus aux attentes des, des, des clients, à la manière de consommer les clients. Et d'ailleurs, bon nombre d'enseignes se sont engagées depuis quelque temps dans cette voie de mutation, en déclinant des formats qui vont d'une certaine taille au plus petit. Et puis il suffit de prendre l'alimentaire qui, de ce point de vue-là, a été certainement un des précurseurs, mais vous le retrouvez aujourd'hui euh, dans, dans beaucoup d'enseignes. Je prends l'exemple de la FNAC en particulier, qui, qui, de plus en plus, est en train de décliner des formats en revoyant tout son système de, de distribution. Et donc, derrière la vocation du magasin, là aussi je rejoins ce fait Antoine, elle se réinvente a toujours été la concentration à la fois d'un stockage, d'un showroom, d'une vente sur place et quelque part d'une livraison euh, euh, sur le site, aujourd'hui le magasin doit réinventer finalement ces fonctions-là euh, et en trouvant des localisations qui sont celles de proximité. Quantitativement, honnêtement, c'est compliqué aujourd'hui de dire ce que ça va libérer euh, du, à partir du magasin, après il y a des enjeux d'infrastructure et autres, de parking et autres qui, qui se posent. Quantitativement, je, je, je, je suis un ah, Vous dire des non. moyennes surfaces à bouge. jean Carpentier, donc. Alors, donc, je, je, je rappelle que euh, Jérôme Legray est le directeur de l'activité conseil retail, commerce, chez CBRE. Et donc, vous, jean Le Carpentier, vous êtes maire de Montigny-les-Cormeilles. Euh, vous êtes également. Euh, là, vous, avez, vous venez d'être élu. Je ne pas dire brièvement, parce que, dire que je. J'ai porte atteinte mm -hmm. à, à votre modestie, mais. Vous euh, venez d'être élu et vous êtes également le vice-président de l'agglomération du Valparaisie. Euh, mais, si vous êtes là, c'est notamment parce que vous, vous avez l'expérience euh, dans votre commune d'être confronté à cette mutation du commerce, euh, d'abord à hein, une forme de commerce qui héritait des années 70, on va dire, et euh, bah, avec elle, il a fallu que vous fassiez avec, mais vous vivez cette désertification, enfin, cette euh, libération de mètres carrés, on va dire. Comment ça se passe quelle, quelle, quelle est votre lecture de, des mutations du commerce aujourd'hui Je crois que pour comprendre ce qui se passe, l'analyse de M. Madri est claire. Euh, entre le 19e siècle, c'est une multiple boutique, euh, mais euh, resserrée, petite, avec un taux de rendement en fait assez élevé, et un nouveau modèle économique de grande surface qui s'est développé pour le coup, euh, avec moins de boutiques, mais plus de mètres carrés, fait que vous avez eu une inflation, euh, une inflation de mètres carrés de construction. À cela s'est ajoutée une concurrence énorme, énorme entre les différents opérateurs commerciaux. Et il, il, par volonté d'affaiblissement de son voisin ou de son concurrent, on allait poser des surfaces ou des, ou des euh, drives, etc., en sachant très bien que cette surface-là n'était pas forcément rentable, mais à partir du moment où elle affaiblissait l'autre, ce n'était pas mauvais au niveau du groupe. C'est la question des grands groupes côté en bourse et de la rentabilité des mètres carrés. Et, euh, un même. Donc, une façon de faire du commerce qui est, moi, je crois, mise en cause aujourd'hui. matin il l'a très bien expliqué, il y a deux courbes qui se croisent et euh, ça fait clash. Alors, ça vient pas d'aujourd'hui, c'est un phénomène que l'on peut voir depuis maintenant plusieurs années. En tous les cas, moi, je le sens dans ma commune. Je le sens dans ma commune. Euh, il y a 24 hectares de surface commerciale avec les parkings. C'est beaucoup, 24 hectares. La moitié, pour les, la moitié pour, les, pour les parkings. Et on constate que cette zone, c'est un grand boulevard, un, un, un barreau commercial, que cette zone, au fur et à mesure, se dégrade. Le bâti est de moins en moins agréable, et moins en moins beau. Bon. Vous avez de moins en moins de monde qui vient, mais des bouchons toujours aussi gros, Monsieur Frey connaît le, le secteur, et un taux de rentabilité qui commence, qui ne s'effondre pas, mais qui commence euh, à baisser. Il y a un taux de vacances euh, qui augmente fortement, puisqu'on est, en tous les cas, sur le territoire de, de la commune, à près de 20%, à 18%, de taux de vacances qui est, euh, qui est très fort. Donc la question se pose, c'est comment faire muter ces zones qui ne fonctionnent plus Est-ce qu est -ce que c'est ces phénomènes de dégradation qui a, vous a permis, vous, d'agir en tant que puissance publique locale Vous allez nous le dire, même si le, bon, le, le cas est connu, mais tout le monde ne le connaît pas. Vous, vous êtes en train, vous êtes très avancé dans la création d'un centre, là où il n'y avait que, vous l'avez employé le mot, un boulevard commercial. On a beaucoup parlé de zone commerciales, de centres commerciaux. Là, c'est le boulevard commercial qui mène à la plate-toie d'Herblay. Alors, les, les, les choses ne sont pas identiques. On ne peut pas comparer euh, un centre commercial de périphérie et un boulevard commercial d'entrée de ville. y les choses euh, identiques, ça se ressemble, enfin, c'est un peu spécifique. Il y en a 13 aussi. Euh, de mémoire, euh, comme, comme celui-ci en, en Ile-de-France. Bien, la volonté, ce n'était pas simplement un matin, en se levant, on se tiens, il faut faire muter oui, tout ça, parce ça. que je veux fabriquer une ville, un centre-ville. Non, parce qu'on constatait de visu que ça n'allait plus. Et puis, euh, dans ces entrées de ville, on a été regagné avec l'urbanisation. Les villes se sont développées. Donc, le, le, le commerce euh, ne s'intégrait plus avec euh, la ville. Donc, il y a une espèce de contradiction qui se faisait. Plus un modèle économique qui ne fonctionne plus, donc forcément, badaboum, il faut, que ça, il faut que ça mute. Et la mutation est très difficile à mettre en place. Euh, Madame la Présidente parlait tout à l'heure de la création de valeur. Bah, oui, quand un modèle se meurt et qu'un modèle se reconstruit, il faut tenter le positif pour satisfaire tout le monde. Le problème, c'est qui, mais... qui va mettre la main à la poche Qui va mettre la main à la poche Et, et bien, cela, il, faut le... venir, il, y il y a une, une question sur ce point-là, mais avant ça... Ces phénomènes, y a-t-il ou pas de désertification, phénomène de constitution de friches En tout cas, vous, vous avez trouvé dans les mouvements du commerce euh, l'occasion de récupérer des poussiers. Oui. Euh, Et pour quelle destination Si la puissance publique n'intervient pas dans certains territoires euh, économiques qui sont en train de péricliter, il va y avoir des friches, moi je le dis, très vite. Et derrière, c'est du chômage c'est euh, des pertes d'emploi, c'est des difficultés économiques, c'est ça qu'on a aussi en tête. Hein. Lorsqu'on parle commerce, il faut penser qu'il y a des hommes et des femmes derrière, hein, qui sont propriétaires, qui ont des choses, il y, y a des emplois, Donc c'est pour moi une, une, la question fondamentale de cette mutation, c'est de recréer euh, de la valeur positive pour tous, recréer de l'emploi, recréer de l'activité, etc. Et donc, en tous les cas, pour les barreaux commerciaux, je pense qu'une vision remplacer un commerce qui ne fonctionne plus par un autre type de commerce, eh ben, on se trompe. Voilà. S'il n'y a que ça, on se plante. Euh, L'unifonction, euh, la monofonctionnalité de certaines zones commerciales, c'est à bannir. Pas partout. Pareil, hein, il, faut, il y a différents territoires, différents lieux, mais en tous les cas, dans certaines entrées de ville, dans de nombreuses entrées de ville, il faut recréer de, de la valeur avec de la multifonction. Donc, il faut de l'activité, euh, des équipements publics et euh, du, euh, du logement. La première chose que l'on a fait, nous, dans, dans oui. les territoires, ben de se dire, ben là il va y avoir une école, là il va y avoir une maison de retraite. Donc là, là, là, bien va sûr y avoir le... de modifier le PLU. Bien sûr. Et de créer de la, de, euh, du logement, et donc de permettre le à ce qu'il y ait une mutation des foncière équipes. qui se fasse avec le logement. Et l'une des grosses difficultés pour, pour un, un maire ou une collectivité territoriale, c'est que ces deux mondes se parlent ensemble les foncières commerciales et euh, les, le monde de l'habitat. Euh, des, des promoteurs, et, et ça, pour le moment, c'est un peu difficile. Et donc, il y a une espèce de, de travail en commun à mettre en place, il euh, faut, faut, faut mettre les livres, euh, les livres ouverts pour faire les calculs et que tout le monde s'en sorte bien, parce que on doit travailler pour l'intérêt général. Ce n'est pas toujours évident. Les foncières économiques, les grands acteurs économiques commerciaux, euh, je m'excuse de le dire à M. Frey, mais euh, ont mis du temps pour réagir. Ils voyaient bien le train aller dans le mur, ils le voient, mais euh, peut-être pas pour tous, hein. mais certains, <rire> certainement pas vous, mais, mais, mais en tous les cas, je crois qu'il y a eu du retard à l'allumage pour la réaction. Donc là, maintenant, on se pose tous la question. En tout cas, les temps on... En tout cas on est passé, hein, on, a, on a vécu chez vous, montigny les même un changement d'usage, vous avez parlé de logement, vous avez parlé d'équipements publics, vous allez même planter une forêt, je crois, sur des parcelles bah, Grandir, que vous allez récupérer. Cher. Donc, renaturation. Ça va coûter très cher, vous savez. Et pour le moment, ça va être la fonction publique qui finance tout cela. Et, et, et en tout cas, ce que je, je, là où je voulais en venir, et ça rejoint, y compris ce que vous avez dit, puis une question qui est posée sur euh, l'affirmation en Ile-de-France, les friches commerciales non, ne sont pas très importantes. Il n'y a pas vraiment de friches. Euh, vous êtes passé d'une déshérence à un changement d'usage avec des mécaniques qui jouent sur la valeur et c'est peut-être de ça dont il faut aussi parler. Alors, friche ou pas friche parler, autres, Vous pouvez leur parler Vous voulez réagir peut -être. Mais Moi, je pense qu'il y a des situations assez contrastées euh, avec euh, des, des, des, des pôles commerciaux d'entrée de ville qui fonctionnent très bien encore. Hein. Euh, je, je vous Mais êtes a... vous-même à Herblay, vous avez une opération, je crois, sur la pâte bois Herblay Oui, oui. Pas sur ouais, c est c est tout à fait. Euh, en fait, euh, si on regarde notre patrimoine aujourd'hui, le taux d'occupation est de 98%. Donc, euh, il reste des équipements commerciaux périurbains qui, qui, qui, qui fonctionnent très bien. Et il y en a d'autres qui sont en train, euh, c'est un peu le cas, on parle de la reprise en cas, il y en a, on sent bien qu'ils euh, sont en train de partir sur le dos. Et dans ces équipements de commerce, vous savez, la, la, la vacance, elle n'a pas une progression linéaire. Elle progresse au départ doucement et à un moment donné, on passe ce qu'on appelle un point de bascule. Et là, c'est l'ensemble du site qui, parce qu'il a passé un certain niveau en vacances, bascule complètement sur le dos et ne devient plus trop attractif. Et là, il y a une accélération exponentielle de, de, de la vacance. Euh, donc, il y a pas encore, enfin, je ne vois pas encore de, de, de vacances généralisées. On voit mmh. des points de rouille arriver <rire> à certains endroits. C'est un signal faible qu'il faut savoir effectivement entendre parce que euh, la case va arriver plus vite à certains endroits qu'à d'autres. Alors, comment intervenir sur... Euh... Sur le commerce, dans ces conditions où on n'a pas un phénomène de, de friche, comme il y a des friches industrielles, une entreprise s'en va, elle laisse le terrain. Là, c'est décriver des phénomènes plus progressifs. Comment intervenir Sur quoi, sur quoi faut-il jouer Je rebondis sur la question de Nicolas Géliot. Il, il, il y a plusieurs façons d'intervenir. La, la, la première façon, c'est de repositionner sur l'ensemble de la zone un cadre juridique contraignant qui permette de conférer soit euh, en, uniquement entre des mains publiques, soit entre les mains d'un privé, euh, les prérogatives d'un aménageur. C'est ce qu'on a fait à Strasbourg. Mmh. Sur les 150 hectares de la zone de Vandenheim, l'Eurométropole nous a confié les prérogatives d'un aménageur avec un, un cahier des charges précis pour recomposer la zone, gommer les problématiques de circulation enlever des commerces là où il y avait une contrariété, je reprends vos mots, entre un tissu pavillonnaire qui a fait fini par rejoindre des boîtes en bardage métallique de 12 mètres de haut. Donc on recrée 400 logements pour refaire la couture urbaine avec un rattrapage de l'altimétrie comme ça. Donc ça, c'est une méthode, mais c'est une méthode qui est excessivement longue. Alors, on parle du temps économique, du temps politique, et puis euh, du temps de l'urbanisme, c'est trois échelles de temps différentes. Euh, le vrai problème, c'est que souvent ces projets dépassent l'échelle d'un mandat. Euh, et quand on porte des projets comme ça, où il faut avoir une collectivité qui soit quand même excessivement supportive de ce genre de processus, vous avez toujours le risque, entre deux mandats, de vous retrouver l'achat en race campagne. C'est ce qui nous est arrivé à Montpellier. On va parler de la puissance publique, mais là, euh, votre, le modèle économique qui vous permet de développer Vandenheim, c'est quand même l'extension de surface. Tout à fait. Ça a été une extension de surface de commerce, parce que c'est une zone qui cristallise un, un grand succès commercial aujourd'hui. Euh, mais c'est aussi la densification avec du logement qui nous permet de, de boucler cette opération. Plus le temps va passer, plus l'équilibre de ces opérations va reposer sur une densification qui sera autre chose que du commerce. Donc pour, ce, pour certaines de ces zones qui sont encore dans la pampa, qui n'ont pas encore été rattrapées par l'urbanisme, ça va être très compliqué. Oui. Donc les questions de valeur sont cruciales, on le voit, parce qu'elle Pascal Madry, sur ce qu'on vient de dire, la friche, pas friche, manifestement, on n'a pas des phénomènes comparables à ceux de l'industrie, dans le commerce, il y a des phénomènes de dégradation qui interrogent sur le moment où la valeur, la vacance, la valeur permet de rebondir sur une autre destination. Qu'en pensez-vous, Jérôme bah, C'est Toute la question de la friche, c'est la friche avec un bâtiment libre, et le décès lui-même, il y en a excessivement peu. Ouais. Enfin, moi, d'expérience, je connais peut-être euh, ceux laissés par la, la grande distribution quand on déménage, d'ailleurs, plutôt des petits formats qui sont, qui sont des super et on passe d'un endroit à un autre. Mais sinon, globalement, le problème, finalement, du commerce, c'est qu'il ne mange jamais. Et que tant qu'il qu n'est pas défini, non, mais tant qu'il qu n'y a plus de pouls, euh, bah, ça coûte cher. Ça a été évoqué tout à l'heure à juste titre. Ça coûte cher et, et les phénomènes de mutation et d'action sont, sont, sont extrêmement longs, extrêmement longs, extrêmement et risqués. Et, et c'est ça, en fait, l'enjeu. Et je crois qu'il y a un élément qui est extrêmement important, et on se connaît bien avec euh, les conseillers, c'est que... Euh, il faut une vision politique. Moi, je reviens, on ne parle pas assez de ces choses-là, c'est une vision politique qui soit en cohérence avec les enjeux économiques. Finalement, le commerce, c'est quoi C'est la rencontre d'un besoin, hein, d'un besoin, avec des attentes de clients, des attentes de clients qui sont des concitoyens. Et il faut leur offrir cette possibilité de vivre ce lieu d'échange dans les conditions contemporaines, modernes, euh, et, et en adéquation avec leur mode de vie. Et c'est ça le changement aujourd'hui. Au-delà de l'évolution urbaine et autres, fondamentalement, c'est ce changement-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'on n'accepte plus, mais aujourd'hui on veut tous les modèles possibles de mode de consommation. Le, le, les grandes surfaces ont un rôle à jouer aujourd'hui, les grandes centres commerciaux ont un rôle à jouer avec une vérification particulière, même s'ils doivent se réinventer. La proximité devient un élément très structurant et fondamental, et donc la manière dont elle va pouvoir s'inscrire dans l'environnement urbain, dans la façon dont, dont ce tissu urbain va être construit euh, et va pouvoir intégrer ces nouvelles fonctionnalités, ça va être un élément extrêmement important. Et c'est ça, moi je crois qu'aujourd'hui quand on regarde les choses, effectivement, le gros enjeu c'est de regarder ce qui crée de la valeur, mais dans tous les sens du terme. Il y a l'aspect économique qui est évidemment fondamental, mais il ne faut pas se leurrer. Hein. Euh, la pression aujourd'hui, non seulement sur les loyers, mais derrière les loyers, la pression phénoménale qui s'impose sur de, de, de tous les commerçants, fait que la, leur capacité à financer leurs nouvelles implantations est extrêmement mmh. dégradée. Et, et donc ça, c'est un enjeu aujourd'hui mmh. majeur de savoir comment en fait, repositionner les choses. Mais quel est le moteur principal Parce qu'au départ, vous citez, euh, il y a un besoin, il y a une attente du citoyen consommateur. Et quel est le moteur principal, quand même, peut-être, qui fait qu'un lieu va, perte de vitesse, être en perte de vitesse, donc entraîner une vacance, une perte de valeur... Euh, euh... C'est l'enseigne. C'est ah. l'enseigne qui est à la clé de, de, de, de tout ça. C'est que l'enseigne doit pouvoir trouver dans ces modes d'implantation euh, des lieux qui puissent l'accueillir. Voilà, on a besoin de ces éléments-là. Et, et le mouvement majeur, c'est de faciliter ces, ces mouvements-là. Aujourd'hui, là aussi un peu, un peu provoquant, les, les effets de la crise ont cet effet bénéfique, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus d'alternative pour fermer un magasin, pour se déplacer, pour retrouver un, une autre implantation. Et je pense qu'il faut travailler sur cet aspect-là et accompagner ces mouvements-là, même s'ils sont, sont difficiles, le moratoire, par exemple, je peux en parler du moratoire, moi je dis le moratoire, en soi, c est, c est, le gel, c'est pas maintenant qu'il faut geler. C'est quand même un peu surprenant, et, et, et le travail qui est fait là est, est, est remarquable, lui-même parce que tout est dit dans ce rapport, il n'y a plus à attendre. Et, et, et, il, faut, il, faut, il faut aller là l'avant. Enfin, vous, vous en êtes l'exemple, si je puis dire, vivant, monsieur le maire, il faut avancer, il n'y a pas de moratoire à voir par contre, avec une vision politique claire, qui soit en adéquation, avec aujourd'hui une vision des enseignes qui, me semble-t-il, est plus claire que ne l'a été au cours des dernières années. Parce que Madrid, on vient d'évoquer plein de facteurs d'aspects, mais en tout cas, on semble d'accord pour dire qu'il n'y a pas de phénomène de frise de type industriel, mais que la question de la fréquentation, alors comment est-ce qu'on est, l'analyse Vous allez parler quand même de l'importance de la situation et de la qualité des lieux. quand oui, vous les sous. Moi, je voudrais revenir d'abord à la oui. notion de friche, quand même. Oui. Parce que en oui. fait, c'est une notion qu'on utilise tous et qui, qui n'a aucune définition consensuelle. Dans la recherche urbaine, vous avez différents papiers qui euh, bah, lui donneront des, des critères euh, d'objectivation, mais qui se rencontrent pas forcément. Et l'administration publique a elle-même sa propre définition. Donc euh, oui, c'est aussi compliqué que l'artificialisation des sols on ne sait pas encore exactement ce que ça mmh. veut dire voilà. Alors, Alors, Moi, je propose, je propose. un travail je aussi à faire je propose une définition une définition économique c'est un coût d'opportunité euh, c'est à dire à la place d'une autre situation plus souhaitable et qui serait productrice de davantage de valeur et c'est un, un coût d'opportunité sociale au sens où c'est toute la chaîne de valeur de l'aménagement et du mobilier qui est impactée c'est à dire que le, le propriétaire ne, ne tire plus de revenus l'exploitant ne crée plus d'emplois, de chiffres d'affaires, ne crée plus de richesse, et la collectivité, elle, est sur une, la dépréciation de son image, de, de l'attractivité de son territoire. Donc, pour qu'il y ait friche, à mon sens, friche commerciale, il faut qu'il y ait, voilà, une dégradation de la situation de ces trois, au moins de ces trois acteurs-là. Et de fait, quand on cherche cela dans, dans les territoires, on peut-être en trouver une ou deux, de ci, de là, mais on n'est absolument pas sur un phénomène comparable à celui de l'industrie, enfin, des territoires de la désindustrialisation. En revanche, euh, peut-être qu'il faut... Alors, du coup, si on n'arrive pas à repérer les friches, euh, ce qu'il faut peut-être regarder, c'est euh, les cellules de, de compartimentation de, de, de, de, des friches. Et je veux parler là de la vacance. Euh, il y a un certain nombre de locaux aujourd'hui, donc, vacants. Alors, un local vacant, c'est un local qui a toujours de la valeur. Notamment pour son propriétaire qui a euh, l'espoir de pouvoir le, le relouer et qui va d'ailleurs le valoriser en tant que tel dans son patrimoine pour cela. Et puis, euh, enfin, il y a toujours quelqu'un ou il y a toujours un contrat qui, qui est lié à ce, ce local, quand bien même il est vide. Mais on a beaucoup de, de locaux commerciaux aujourd'hui qui sont donc vacants, qui ne sont pas en état de friche, mais à, en état de friche potentielle. C'est-à-dire que le jour où la, la croyance que ce local pourrait être reloué, euh, le jour où cette croyance tombe, alors là, on est, euh, on est sur, sur une friche. Donc, il faut faire très attention à ces zones où les taux de vacances commencent à flirter avec les 50-60%. Là, je me dis qu'à euh, terme, à court terme même, on va avoir véritablement des friches, euh, des friches avec donc, cette dégradation de, de la situation. Alors, après, sur comment agir, euh, comment agir sur, euh, sur ces sites euh, Je ne vais pas être long. Euh, il y a des sites où on ne peut plus rien faire mmh on va être sur des, des situations d'enfrichement euh, où il n'y aura pas de pression, euh, il n'y aura pas un front urbain euh, qui voisine cette zone pour permettre d'y faire de loge du logement, de faire muter. Euh. Et donc pour ces zones-là, aujourd'hui, on n'a pas de solution. On n'a pas de solution. Est-ce qu'il va falloir s'habituer culturellement à ce type de paysage Ce serait la solution la moins coûteuse. Mais euh, je ne pense pas qu'on va pouvoir faire de l'acharnement thérapeutique euh, sur certains secteurs. Et donc y y a un, on a un problème culturel avec euh, voilà, les zones très isolées, euh, monofonctionnelles et, et où il n'y a, a pas de reconversion possible. Après, ben, il y a toutes les, toutes les situations, euh, celles qui ont un avenir, là il y a différentes situations, celles où il faudra maintenir l'activité, et tant pis si on reste sur un schéma monofonctionnel, mais il y a des zones qui vont avoir besoin de se rénover, qui fonctionnent très bien aujourd'hui, et pourquoi ne fonctionneraient-elles pas demain aussi bien et donc là, bah, c'est un peu la question du moratoire, on pourrait y revenir. Il y a celle aussi où on peut envisager une mutation partielle avec euh, de, en y invitant de nouvelles fonctions urbaines et pourquoi pas du logement, etc. Mais aujourd'hui, on sait très peu faire ça, on n'a pas trouvé le modèle économique, sauf effectivement à rajouter, euh, en gros, hein, euh, une opération comme Van Enai, par exemple, où, où, où on introduit un peu de la mixité, où on rénove, en général, c'est un mètre carré rénové nécessitant un mètre carré de plus on finance avec, euh, avec l'extension. Donc, euh, c'est un modèle qui, en même temps, alimente quand même un peu la concurrence du site, donc euh, on ne sort pas complètement d'affaires. Et puis, sinon, il y a la reconversion, euh, reconversion complète, renaturation, logement, etc. Et là, pour l'instant, on sait faire, mais plutôt dans les grandes métropoles. Donc, euh, oui, on a un problème d'équation financière, c'est que euh, entre le bilan de l'aménageur et le bilan de, de, de l'investisseur, enfin, problématique classique, euh, il nous faut une subvention d'équilibre euh, que l'on ne trouve pas et euh, chez le marché et, euh, et du côté des, des pouvoirs publics. Donc euh, si un jour on veut véritablement accompagner euh, ces mutations, je pense qu'il faudra euh, un programme national de requalification des entrées de ville. Pour mmh. on pas, on n'est plus à un programme national prêt maintenant. <rire> Mais euh, les outils qui sont en train d'être mis en place euh, pour les centuries me semblent intéressants à, à, à déplacer aussi sur les, les périphéries. Et -être vous n'imposez avez... pas centre-ville périphérie, c'est ce qu'a dit l'heure Nathalie Clessier, mais c'est votre avis. Alors, Jérôme Legrède l'a évoqué, est-ce qu'on est dans un nouveau schéma du commerce où une même enseigne peut articuler le magasin, la moyenne surface de périphérie et la grande plateforme logistique prenez... Et finalement, elle les fait parler, finalement, elle fonctionne à la fois sur les trois niveaux. Ce n'est pas l'un contre l'autre. Effectivement. Prenez l'urbanisme commercial de ces 50 dernières années, euh, les trois principales controverses qu'on voit entre les, les partisans pour, contre à l'intérieur de ce cours là c'est quoi euh, C'est ceux qui opposent euh, les indépendants avec la grande distribution, le petit et le gros, le centre-ville et la périphérie, et puis, qu'est-ce que j'oublie La boutique et la moyenne surface. Voilà. Et avec ça, vous avez toutes les polémiques euh, qui ont fait euh, la loi Royer, euh, la, la loi Raffarin, euh, jusqu'à aujourd'hui. Si je reprends mon idée de cycle qui se termine et qui, je pense que le jeu se déplace, qu'on on, on arrive à, à de nouvelles controverses, que je ne soutiens pas forcément, mais je les formalise, c'est que là où on opposait autrefois la boutique et la moyenne surface, maintenant je pense que l'on est sur un, une nouvelle opposition entre le magasin, quelle que soit sa taille, et le commerce qui passe par d'autres interfaces qui ne sont pas des interfaces physiques. Donc, est-ce que je veux faire du commerce avec du magasin, même si c'est de la boîte moche Ou est-ce que je veux squeezer le magasin et faire de la consigne, du point relais, du magasin robot, de la livraison à domicile, etc. Ça, je pense que c'est un nouveau sujet pour ceux qui veulent faire de l'organisme commercial. L'autre sujet, c'est euh, centre-ville, périphérie, même combat pour moi maintenant. Et euh, parce que vacances, parce que friche, euh, sont menacées des mêmes choses. Et la question, c'est plutôt, est-ce que demain, on veut continuer de faire de l de, du commerce dans de l'espace public, beau de centre-ville, patrimonial, ça, moche de périphérie, mais ça reste de l'espace public, ou on veut passer par des espaces numériques Et l'espace numérique, ça, ça ne se régule pas du tout par l'urbanisme commercial. Et la dernière controverse, c'est euh, l'indépendant et la grande distribue. Là aussi, maintenant, je pense même combat. Et la question, c'est, est-ce que demain, on laisse les clés du commerce à des marchands, des commerçants petit ou gros, ou est-ce qu'on laisse les clés du magasin à des logisticiens et à des entreprises numériques Et Amazon, il ne faut jamais l'oublier, se définit non pas comme un commerçant, mais comme un logisticien. Voilà, je pense qu'ils eh, sont là les, en, les enjeux, les, les choix de société aussi. Est-ce est qu'on veut, encore une fois, est -ce plutôt l'espace public, plutôt l'espace numérique, plutôt du magasin, plutôt des interfaces euh, dématérialisées Et, euh, et c'est un choix donc politique, euh, social, euh, et, et une bonne politique foncière, ce sera une politique foncière qui sera calée par rapport à une doctrine, par rapport à ces nouveaux... Ouais, nouveaux une doctrine et qui manque, on et pas. je pense qu'on n'y va encore. Ouais, pas ouais. Pas. Bon, je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut pour la Ville et le Commerce, hein, puisqu'on va demandé de venir, je vais faire la <rire> radio, Monsieur le maire jean luc Carpentier, on a parlé des mutations et des conditions auxquelles ça se passe. À un moment donné, la vacance est telle que peut-être que l'équilibre des valeurs permet que vous fassiez du logement là où il y avait du commerce qui avait un certain rendement. Et vous, il faut que vous trouviez euh, tant que pilote euh, l'équilibre économique qui va convenir à l'aménageur et au promoteur de logement, par exemple. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que vous devez densifier les programmes de logement pour euh, équilibrer les valeurs d'expropriation, par exemple Avant de répondre précisément à votre oui. question, je voulais quand même rajouter que si on réfléchit le commerce en dehors des grands phénomènes de société on se trompe euh, si on simplement on fait des calculs et des tas de bilans, on se trompe. La société est en train d'évoluer, en, en train de changer. Euh, les aspirations à un monde plus sobre, plus tranquille, euh, à, à se dire bah, la surconsommation qu'on a pu avoir, bah, faut peut-être le, le réguler. Tout ça va peser sur le commerce. Euh, bien sûr, ça va pas tout changer, tout chambouler d'un coup, mais c'est des grandes tendances de fond qui font que on consommera d'une autre manière, qu'on ne consommera pas forcément autant, pas forcément les mêmes choses. Et donc, du coup, on se posera la question des vecteurs de, de cette consommation. On n'est pas que des cartes bleues sur pattes, quoi Hein, voilà, on est des êtres humains, on est, euh, enfin, on a, on a un cerveau, on, on, on a des, des aspirations communes, etc. Donc ça, c'est fondamental. Mais vos grandes enseignes, chez vous, à Cormier-en-Parisier, elles se mettent à déloter de l'éducation, je suis oui, sûr oui, oui. à Oui, mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est c'est très important cet aspect, parce que sinon, on, on est déconnecté, et, ah, oui, et, oui. et les mondes se parlent pas. Projet politique, oui, mais voilà, il faut qu'on ait une vision, une vision là-dessus. Donc, moi, je me réjouis qu'il y ait, qu'on dise, il bah, faut que la puissance publique la force publique revienne un petit peu dans le, la question du commerce. Ce n'était pas le cas avant. Mmh. Certes, on avait fait quelques grandes lois d'orientation autour des schémas qu'adressait qu M. Madrid, mais après, débrouillez-vous au niveau local, c'est jeune La concurrence que je disais, la concurrence entre les enseignes, la concurrence entre les territoires. « Oh, bah toi, dis donc, euh, les maires, bah toi, dis donc, t'as tel équipement, bah, moi, je le veux aussi. » Et puis, les enseignes, comme elles étaient dans cette idée-là, ça... bon, tout cela, on voit bien que c'est pas... Et puis, on n'a plus tellement envie, euh, chacun d'un côté, de faire, je parle pour le, pour le commerce de périphérie, trois heures de voiture pour aller s'acheter euh, une table ou un canapé ou, euh, ou je ne sais pas quoi d'autre encore. Donc, euh, il y a des, des questions qui se posent sur le modèle, le modèle économique des grandes surfaces et des moyennes surfaces. C'est évident, certainement, une volonté de plus de proximité. Donc, sur les mètres carrés, moi, je suis assez d'accord. Je pense qu'il va quand même avoir une baisse globale du mètre carré, mais ils vont se répartir peut-être dans des zones. On va pas revenir au 19e siècle avec une multitude de petits détaillants, etc. Mais il y a une question qui nous est posée. Voilà. Et donc, pour répondre à votre question sur comment faire j'ai pas trouvé le, euh, évidemment, on n'a pas trouvé la, la méthode miracle. Euh, euh, mais en tous les cas, on sait qu'il faut euh, faire venir plusieurs acteurs. Moi, j'ai actuellement sur cette zone-là, sur notre barreau commercial, je disais 24 hectares, hein, mais euh, c'est divisé en deux, parking et surface commerciale. Il y a à peu près 100 000 mètres carrés de commerce. 18%, vacances hein, quand même. Hein, donc 100 000, ce n'est pas tout à fait 100 000 en vérité, euh, vacants. Bon, ben moi, je détruis aucun mètre carré. On, on veut détruire aucun mètre carré d'activité. Par contre, ce ne sera pas que du commerce. Voilà, Il y aura un autre type d'activité. Il, il y aura une école, il y aura une maison de retraite, il y aura une grande salle de spectacle euh, avec des petits commerces particuliers autour de ces activités-là, des salles de sport. Bref, on, on, on recrée euh, de la vie euh, derrière. Donc ça veut dire faire venir d'autres acteurs, d'autres investisseurs qui apportent, euh, qui apportent euh, du, du, du sang neuf. Et puis, il y a le, il y a le logement qui doit permettre aussi. De, de créer de la, de la dynamique, notamment au moment de l'investissement, c'est-à-dire pour le rachat du, euh, du foncier, parce que c'est une grosse question, on l'a évoqué tout à l'heure, euh, Madame Vielle l'a évoqué, la question des, des, fonds, euh, des fonds de commerce, et le problème des vaux aussi, les évictions, etc. Tout ça demande une importante... Euh, euh, mise de départ pour faire la, la rénovation, parce que lorsque vous êtes dans un territoire commercial qui est en train de perdre de la valeur, eh bien, il faut que tout le monde s'y retrouve quand même pour pouvoir sortir, sortir la tête haute. Euh, la banque un peu peut arriver pour quelques petits propriétaires fonciers. Bien sûr, pour les grosses foncières, on s'y retrouve plus ou moins parce que vous avez une multitude de de, de propriété, mais pour les petits porteurs, etc., ben, eux, la banqueroute est parfois pas très loin. Donc, il faut créer les conditions à ça. Alors, on va demander aux collectivités territoriales d'organiser, de, de, ben, de faire la jonction entre les deux, les deux valeurs, apporter du financement, d'accord Moi, je suis pour cela, mais une condition, c'est que euh, si, on, si la puissance publique via les impôts des, des habitants apporte une mise, ben, il faut aussi que l'intérêt général soit bien euh, présent dans les négociations. Dans Et l'équation, le, le bilan de l'aménagement, vous y retrouvez Vous avez une taxe d'aménagement, je ne sais plus combien il est, euh, majoré oui. peut-être, ça euh, Mais est-ce que, par exemple, le, les programmes de logement doivent être euh, un peu denses pour euh, équilibrer euh, la mission ben, Comme, euh, bien sûr, euh, les valeurs euh, commerciales, c'est-à-dire le prix au mètre carré. Euh, dans les zones commerciales qui sont euh, très rentables, sont très hautes et souvent au-dessus, parfois au-dessus euh, des rendements du logement. Et donc, pas Mais quand c'est en train de baisser, ce qui est le cas malheureusement chez moi, euh, eh bien là, on peut se retrouver avec des valeurs qui, qui, qui peuvent se rentrer. Mais évidemment, les, les promoteurs de logements, ils, ils vont dire bah, :« écoutez, pour racheter cette, cette friche, » Bon, ben, il y a l'éviction du commerçant qui ne marche pas très très bien. Euh, il y a euh, racheter le, le, le foncier. Il vaut encore un petit peu quelque chose, ce que disait M. la euh, Personne n'espère. Oui. Bon, il y a un équilibre. Donc, le, le promoteur immobilier peut avoir tendance à dire, bon, il faut euh, faire euh, des grands immeubles pour pouvoir en Bon, là, c'est pour ça qu'il faut discuter et d'avoir quand même une règle à calcul et une, une volonté collective d'avancer dans le projet. Mais ça se négocie, ça se fait, vous avez dû le faire certainement à Strasbourg, et nous on est en train de travailler. Et, alors, en fait, pour y arriver, il faut avoir, pouvoir élargir le spectre de, de, de, de, de l'opération et, et faire ce jeu de chaises musicale parce que c'est en déplaçant justement euh, ce commerçant et en évitant de l'évincer qu'on arrive à retrouver un équilibre économique qui ne nécessite pas la construction d'un IGH pour rentabiliser <rire> l'opération. Donc, euh, c'est donc, dans une opération globale qu'on peut faire ce jeu de chasse musicale et effectivement déplacer certaines enseignes pour libérer les fonciers qui vont permettre de, de fabriquer de la ville. Mais je voudrais juste revenir sur le moratoire. Le moratoire, il est dangereux parce que la notion de transfert de mètres carrés commerciaux, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas transférer un magasin, vous avez un magasin Tartempion en pion sur 1000 mètres carrés ou 2000 m2 qui a donc sa CDAC. Vous voulez transférer de l'autre côté de la route sur un autre tellement foncier, vous êtes obligé de repasser une CDAC. Et donc vous alimentez la croissance des chiffres où on dit on fait encore des mètres carrés, encore des mètres carrés. On ne prend pas en considération la destruction des mètres carrés de la coque d'avant et on prend en considération la création des mètres carrés nécessaires pour la transférer. Et ça, c'est un problème essentiel, euh, j'arrête pas de le dire partout, il faut offrir la possibilité si on veut éviter une, une surcroissance de mètres carrés pour équilibrer ces opérations, faut permettre le transfert des mètres carrés d'un côté à l'autre de la zone, pour permettre justement ensuite à faire une péréquation de valeur qui ne nécessite pas une surdensification dans d'autres classes d'actifs immobiliers. Et alors qu'est-ce que vous pensez de euh, ce pointage qu'a fait Pascal Madrid, des grands sujets qui aujourd'hui opposent des concepts qui sont plus d'hier. Vous y retrouvez Mais, Je pense que oui. Vous savez, avant qu'on considère le, le, le monde de l'immobilier de commerce et du commerce comme des vendeurs d'armes ou de glyphosate, euh, le commerce a été depuis euh, des centaines d'années un truc fabuleux, un truc fantastique qui permettait aux êtres humains de faire société. Alors, il a changé, il a évolué. On a tous notre Madeleine de Proust, la petite place du village et ce petit marché tellement sympa où on va l'été acheter, ses, ses, ses, ses, faire ses courses. Euh, et ça, il a évolué. Pas bien. Pas bien parce que le développement des zones dont vous parliez, le boulevard du crime, hein, moi j'appelle ça le boulevard du crime, euh, ça a été, été d'une certaine façon la première introduction d'un mode logistique dans la façon de consommer. On prend sa bagnole, on se garde devant le magasin, on charge sa voiture et on, on s'en va. Donc, on a déshumanisé je pense. On a démonétisé l'aspect social du commerce. Et ça, ça a été une grave erreur. Et j'ai justement, aujourd'hui, au moment où un autre canal de distribution est encore plus inhumain, je suis désolé, j'ai rien contre Jeff Bezos, hein, euh, mais euh, il le dit, c'est un logisticien qui n'apporte d'ailleurs aucune valeur à la transaction marchande. Ce qui l'intéresse, c'est la captation de la data, il fait son modèle économique sur autre chose. Au moment où on a une bascule de société vers quelque chose qui est totalement inhumain, je le répète, on ne fera jamais société dans une plateforme logistique. Il faut refaire du commerce un outil de socialisation. C'est essentiel. Et c'est ce qu'il n'est plus, c'est parce qu'il a changé, parce qu'on a fait des erreurs tous, opérateurs privés, promoteurs, investisseurs, élus, enseignes, on a tous, la, la, la bêtise, elle est toujours collective, euh, et il faut qu'on se réinterroge là-dessus pour refaire de ce commerce. Euh, l'élément de socialisation qui active la ville. Vous parliez de faire du logement, euh, on découpe la ville verticalement, mais on oublie toujours qu'en fait, il euh, y a une tranche au, sur le socle qui mmh. est essentielle pour vraiment faire une ville. Sinon, on fait des, des zones dortoirs. Mmh. Mmh. Ah, Jérôme le Moi, je, moi, je, je mais, crois euh, que euh, le, le, le, le méchant loup euh, Amazon et la description qu'on a faite est tout à fait juste. Mais, mais je pense qu'on a laissé Amazon en fait répondre à une attente ou à une manière de, de, de consommer là où les enseignes n'étaient pas prêtes. Moi, ce qui me frappe, c'est que ça fait grosso modo une bonne dizaine d'années qu'on parle du digital. Et si on fait l'exercice historique de regarder un petit peu l'approche qu'on a du digital, c'est assez effrayant de voir les contresens qu'on a fait au tout début et que les enseignes ont fait. C'est-à-dire que le grand méchant loup, en fait, pour moi, est l'opportunité aujourd'hui et l'outil de transformation des enseignes si on peut recréer de la proximité aujourd'hui sur des zones dans lesquelles on n'a pas nécessairement tout le flux nécessaire mais répondre à une attente du client c'est parce que derrière le digital en tant qu'outil en tant que technique permet cet approvisionnement, j'ai envie de dire renvoyons Amazon à son rôle de logisticien et c'est pas, pas un hasard si le fait que si Amazon cherche désespérément de de trouver des alliances avec des commerçants parce qu'il a besoin de cette proximité, cette proximité à un moment donné, ce contact, ce lien social, et aussi cette facilité technique à un moment donné d'avoir la logique, c'est pas les derniers kilomètres, c'est celle des derniers 100 mètres de la livraison qu qu'on va faire avec l'autre. Et je pense que ce qui est en train de se passer, il faut bien observer à mon avis, certaines enseignes se sont mises dans cette voie là elles incorporent cette technique-là, c'est au même titre qu'à un moment donné, l'indépendant, il a bien été obligé d'avoir sa carte bleue ou son terminal carte bleue parce qu'on en a besoin à un moment donné. Sans ça, il ne fonctionne pas. Aujourd'hui, le petit indépendant, on l'a vu pendant le confinement, ceux qui se sont débrouillés à mettre en place un petit système de, de, de, de, de, de site internet de digital, de bricoler leur, leur, leur livraison et autres, ils ont survécu, mais certains ont progressé et continuent à le faire. Donc je pense que ces débats-là, on va les avoir parce que c'est une maladie chez nous que de vouloir créer des oppositions. Je pense que ce sur quoi il faut s'orienter, c'est aider justement toute la distribution qui doit se revoir d'amont en aval. Je crois que c'est très important. Hein. D'amont en aval, ces sources d'approvisionnement, la manière de, de délivrer, de livrer, c'est bien le sens de la distribution, de distribuer et le mode au bout duquel on trouvera toujours, moi j'insiste là-dessus, le magasin. Sous des formes et des formats, on aura toujours le magasin. Des polarités différenciées, ça vois tout ce qui a été dit, il y a des règles justement à faire et qui sont douloureuses. Oui, à Bergerac, on trouve une Fnac, mais ce n'est pas celle de la rue de Rennes. Ben et et voilà. À Paris. Et ben voilà. Et ben quand vous voyez, aujourd'hui la Fnac ouvre dans des zones de charandises à 20 000, 20 000 habitants, alors qu'il y a 10 ans, c'était au-delà de 200 000 points de salut, mmh. et ben voilà. Daphnac, c'est cet exemple-là. Darty, c'est cet exemple-là. Ah. Mais vous avez aussi des, des, des, des magasins de bricolage qui, avant, n'imaginaient pas de pouvoir exploiter en dessous de 3-4 000 m2. Qui... Juste une remarque et sur ce, lui, ce, ce, sure, ce maillage et si là aussi sur la, la, la comparaison historique <rire> des différentes géographies commerciales. Si on prend le modèle de la boutique, modèle dominant des années 1920, donc 2 millions de points de vente et on avait à peu près 90% des Français qui étaient à moins de 5 minutes on va dire à pied ou en carriole, d'un point de vente. Or, l'offre n'était pas très étoffée, mais euh, la promesse était là pour tout le monde. Je pense que ça a été le système de distribution le plus égalitaire, au sens d'égalité du territoire, dans l'accès à La grande distrib arrive, moyenne surface, 90% des Français à moins de 20 minutes d'un hypermarché. Donc la promesse est toujours là, mais par contre, elle suppose un effort nouveau du consommateur qui est de se déplacer et puis, accessoirement, d'organiser aussi la logistique chez lui avec des placards, des frigos, etc., pour stocker. Donc, on a équipé le consommateur pendant les 30 Glorieuses pour qu'il soit lui-même un logisticien. Et donc, il y a eu un effort de sa part. Et on était plus sur un rapport d'égalité, mais plutôt d'équité, au sens où, donc, il y avait possibilité de, de différenciation entre les, les personnes selon leur revenu, leur, leur capacité à pouvoir ach acheter un pavillon, une voiture. Euh, le modèle de, du commerce électronique, si on le pousse à bout, si on le pousse à bout, la, pro, la meilleure promesse qu'il veut offrir, c'est de pouvoir tout acheter et être livré en une heure. Prime, Amazon Prime. Ce dispositif-là, on ne verra jamais euh, à Virzon, Bergerac, etc. Parce que euh, d'un point de vue économique, Amazon ne peut pas, ne peut pas faire de la distribution euh, dans des territoires reculés. Et donc. Le modèle, dans ce qu'il peut apporter de mieux, l'accès à une offre pléthorique euh, euh, et dans des délais très courts, ce ne sera qu'un luxe pour les marchés très denses, les marchés des métropoles. Et je pense que l'on a donc quelque, qui, quelque chose qui pointe et qui, euh, s'il devait un jour euh, euh, être, euh, de, être aussi agressif que les moyennes surfaces et s'imposer à, à toute l'histoire, à nos deux présentes géographies commerciales, on aura le système le plus inégalitaires euh, qu'il soit, en tout cas dans sa couverture euh, territoriale. Et donc, euh, oui, euh, le magasin a un avenir, oui, euh, on peut le moderniser, oui, il peut profiter de tout ce que l'électronisation apporte, mais c'est une voie parmi d'autres. L'autre, c'est la plateforme. Euh, une autre encore, c'est le retour du commerce euh, de boutiques de proximité. Et l'autre encore, c'est la poursuite de, de la périphérie et je pense qu'il faut que la société pèse pour que le modèle que, que vous défendez soit celui qui nous permet de sortir par le haut mais il n'est pas, pas garanti oui, ce qui est intéressant de voir et c'est la preuve par la démonstration pendant le confinement seuls ont performé les magasins qui offraient cette facilité là l'interconnexion L'interfonctionnement, je ne sais pas comment le dire, euh, de, de, entre le digital et le magasin est une évidence. Le clic, une collecte, dès lors qu'il est connecté à un magasin, et ça, c'est la différence entre le modèle Leclerc et le modèle Carrefour et les autres, quand c'est -ce connecté à leur magasin ou quand on compte qu'on vient, c'est séparé. Le confinement a montré que la combinaison des deux, des trois, des quatre canaux est une combinaison qui est beaucoup plus efficace que chacune d'entre elles plus séparément. C'est pour ça que c'est peut-être un rêve, c'est peut-être un peu naïf de ma part, mais on a eu une démonstration que les choses ne s'opposent pas et que les commerçants et les clients, donc in fine, sont gagnants quand ils ont cette démonstration-là, cette, cette offre de service là Je crois que c'est ça. Et c est, c est, et je, je pense, enfin, je, je crois que, avec le recul et la façon dont on analyse les choses, on se focalise, on projette souvent, si vous voulez, de manière un peu exagérée des, des phénomènes ou des tendances, alors qu'on l'a dit tout à l'heure, le commerce est quelque chose de, de, de très diversifié dans sa façon d'être, il faut le considérer de cette façon-là. Voilà. Pour moi, c'est la bonne nouvelle du moment, c'est que... Il y, un, train... il y a quand même un sujet dans ce que vous avez dit tous les deux, euh, et ça, mais vous particulièrement, vous dites le grand méchant loup Amazon, mais on voit, je crois que la ville de Rouen vient de se prononcer contre l'installation d'Amazon sur un site totalement pollué, pétroplus. c'était une, une occasion rêvée de le, revit, de le revitaliser, mais non, on n'en veut pas. Mais il y a aussi euh, le grand méchant, une euh, surface moyenne de périphérie, quand même. Aujourd'hui, euh, si la Convention nationale pour le climat pointe ça, c'est que c'est devenu emblématique de quelque chose qu'on ne veut pas parlé tout à l'heure de ce qu'on a en tête, on veut de la sobriété, de l'authentique, machin. On est en train de pointer ce qui fournit quand même 65% de l'alimentation, de l'approvisionnement des Français. Quoi, enfin, on ne va pas faire disparaître quand même les surfaces rurales Non, je ne pense pas. Il ne faudrait pas. Et bah, je pense que d'ailleurs les, les opérateurs aujourd'hui. Un, un sujet est curieux quand même aujourd'hui. Hein, euh, L'opportunité chez vous, c'est que l'opérateur, enfin, allez-vous dire, est en train de se mettre dans une configuration dans laquelle il va réduire sa surface parce qu'effectivement, il va l'ajuster compris on va dire ça comme ça que c'est une nécessité. Euh, mais, mais mais ce format là répond à un besoin. Alors on peut prendre des positions que je vais qualifier de, de, de, de, de enfin, les qualifier de dogmatiques, qui consistent à dire je veux plus ce, ce, ce format là mais ça correspond quand même oui. à un besoin euh, le groupe frais confronté à Montpellier, euh, au maire précédent, qui à la fin de sa campagne, la veille du deuxième tour, du second tour, dit Ah mais j'annule euh, à la mer. Alors, ça devient un truc dans les pattes du nouveau maire qui avait euh, qu en avait parlé aussi. Bon, faisait enfin, c'est lui qui a pris la décision. Ben, on a quand même une, là une série de décisions. J'ai parlé de Rouen euh, où, euh, quand même, euh, on est en train de brûler en place publique un certain nombre de modèles. Est-ce qu'on va pas un peu dans le mauvais sens, Monsieur le Maire mmh. Moi, je ne prononcerai pas sur les choix locaux de mes collègues, je ne connais pas suffisamment. De toute manière, il faut faire preuve de, de mesure. Ce qu'on essaye d'expliquer, de, il n'y a, a, a, a pas un modèle pour le commerce aujourd'hui. La société est tellement complexe qu'il y a plusieurs types de, de, de, de, de, de services. Le service public est confronté à la même question, par exemple, sur la numérisation. Il hein euh, y en a certains qui disent, ah ben, oui, ça déshumanise totalement le service public. Oui, mais, mais en même temps, c'est tellement pratique. Donc, il faut mmh. trouver le juste milieu, euh, mon général. Il faut les deux, mon général. Bon, c'est ça qu'il faut tenter de, de faire. Donc, moi, je ne dis pas, euh, euh, c'est Internet contre tout le reste ou c'est la, la moyenne surface contre la petite boutique. Euh, non. Ceci dit, il y a une réalité quand même, c'est qu'il y a une inflation de mètres carrés et il faudra certainement oui, être un peu plus nuancé sur le nombre de mètres carrés créés. Voilà. Après, il faut chercher, la, il faut chercher la, euh, la, la mixité. Mais par exemple, chez moi, la mixité, on va le faire. Et en pied d'immeuble, par exemple, on, on, on crée les conditions pour que l'activité puisse se réaliser. Il faut revenir sur les grandes questions des rez de ville des rez-de-chaussée des, des villes, euh, c'est important. Euh, monsieur disait, mais on a une fonction sociale, une fonction de, de lien social, le commerce, bien sûr. Ça a toujours été comme ça. Ceci dit, il ne faut pas croire que ça va être les centres commerciaux qui vont créer artificiellement euh, de la vie sociale. Certains ont tenté en disant, ben, alors, on va garder vos enfants, on va faire de la restauration, on va mettre des, des, des jeux, du loisir. Bon, on sait bien que tout ça, c'est bien. Mais ça ne sauve pas forcément le modèle des grands centres commerciaux. Il faut aussi de l'habitation, etc. Alors, pas partout, pas nulle part, mais il faut créer le, ces conditions-là. Et puis, la dernière chose, on parlait des boutiques qui ferment dans les petits endroits, dans, dans, dans, dans les villes moyennes, en province, etc., parce que pas assez d'habitants, etc. Mais si on veut qu'il y ait des boutiques, il y a un modèle aussi économique à, à mettre en place sur celui qui détient les murs. Et donc, la question des loyers euh, se pose et des foncières. Ça, c'est évident pour faire vivre un certain type de commerce. C'est aussi un service. Donc là, il y a une équation, euh, il y a une équation économique à, à trouver euh, là-dessus. Beaucoup de commerçants et beaucoup de grands opérateurs ont joué sur les deux tableaux, c'est-à-dire gagnant en vendant des boîtes de petits poids et gagnant de l'argent aussi en louant ou en acquérant des, euh, des, mètres, carrés, des mètres carrés commerciaux. Euh, voilà, donc tout ça est en train de se, de se modifier. Et je retiens de ce que vous dites, que ce n'est pas le commerce qui crée la vie, le commerce va là où la vie est créée par la vie urbaine. Bien sûr. C'est pour ça qu'il s'est adapté. Vous sentez comment, Antoine Frey, dans cette, ce moment où, quand même, on, on diabolise les surfaces moyennes, euh, bah, un, Non, mais c'est un vrai sujet quand même, parce que au nom du fait que vous consommeriez trop de fonciers, artificialisation des sols, et sa voiture, etc., etc., non, ah non, mais je, je, je, je, je vous rassure, j'ai d'habitude. Euh, c'est marrant, depuis le début de cette conversation, à aucun moment on ne s'est posé la question de savoir, on a parlé de climat, et qu'est-ce qui, qu qui est le plus émetteur de carbone C'est d'acheter sur Amazon ou, euh, ou c'est d'aller dans un magasin On ne se pose pas la question. Alors, je vous rassure, on est en train de se la poser. Le CNCC est en train de faire une étude sur le sujet pour mesurer concrètement... Euh, le bilan carbone euh, de la vente en ligne, euh, pure, j'entends pas « click and collect hein, », pure, euh, et, euh, et, et, et, du, et du magasin physique. Euh, je, je mets le, le sujet à part. Je, je pense qu'on mélange les notions que vous disiez, un centre commercial ne va pas recréer artificiellement du lien social. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé de centres commerciaux. On a parlé d'une addition de boîtes commerciales en périphérie. C'est deux choses totalement euh, différentes. Euh, je suis d'accord avec vous, on ne on peut, euh, peut pas artificialiser les choses et faire un truc fake. Les gens ne veulent plus de trucs fake. Les gens veulent de l'authenticité. Les gens sont gourmands de liens sociaux. Euh, mais euh, on arrive aujourd'hui à développer dans nos sites des, des clubs sociaux. Donc, parce que souvent, euh, la maison des associations, c'est un truc qui parfois est un peu mal foutu. On fait des, des, des maisons des associations qui cartonnent. Euh, on met des maisons médicales parce que les praticiens trouvent une très grande praticité de fonctionnement. Euh, pourquoi est-ce qu'on arrive à cristalliser des activités comme celle-là Parce qu'on offre quelque chose qui est, un, qui est, un, qui est quelque chose d'excessivement discriminant. C'est une facilité d'accès. Le prisme de France est un peu tronqué. Effectivement, les gens mettent trois heures pour aller chez un calabé, mais dans beaucoup de villes de province, je, mets moins, je vis à Reims. Hein. Je mets moins de temps pour aller à la Fnac en périphérique qu'en centre-ville. Donc on offre aux entrées de ces villes un critère très discriminant qui est une facilité d'accès extrême, une gratuité du parking. On diabolise l'automobile, on vomit l'automobile, mais on vomit l'automobile pourquoi Ce n'est pas l'automobile qu'on vomit. Ce qu'on vomit, c'est le mode de transport carboné. Une fois que les automobiles, et vous voyez l'accélération sur le, le, la, la transformation du parc auto, là, je peux vous dire qu'avec les, les taxes qui sont, qui sont mises sur l'essence, le, sur, sur les voitures diesel, etc., rapidement, l'automobile ne va plus être un outil de diabolisation. Ou alors, je ne comprends plus. Mmh. Euh, donc, euh, donc, je pense qu'il faut, faut éviter les raccourcis, mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. aussi, donc l'artificialisation des sols, mais alors vous, par exemple, vous rachetez des forêts tout à fait. On a, on, on, je vous remercie de le souligner, c'est sympa, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça me permet de surnager. Non, effectivement, on s'est donné l'objectif d'être zéro carbone en 2030. On a fait notre bilan carbone en 2019 et on s'est aperçu que, alors on a émis 270 000 tonnes de carbone en 2019, on s'est aperçu que sur ces 270 000 tonnes, 40% c'était le, le mode constructif que l'on utilisait. Et 40% c'est le mode de transport carboné utilisé par nos visiteurs. Euh, donc, sur le premier volet, on s'est dit qu'il faut qu'on construise différemment. On s'est dit qu'on va construire en bois. C'est un, un matériau biosourcé, c'est un piège à carbone fabuleux, construisons -en, en bois. Et on a cherché, si on pouvait construire en bois, avec du bois français. Euh, la France est le troisième massif forestier euh, d'Europe. Euh, et on s'est aperçu que c'était excessivement compliqué de construire du bois français parce que l'industrie française du bois construit avec du bois qui est importé de, notamment d'Autriche. De... Donc on s'est dit, on va investir massivement dans les forêts françaises. On a mobilisé 35 millions d'euros pour le faire. On, a déjà, on est déjà propriétaire de 650 hectares au moment où on se parle euh, pour gérer ces forêts durablement, pour apporter un matériau biosourcé de qualité aux entreprises de construction euh, françaises et utiliser ce matériau dans nos projets. Le premier projet que l'on va faire avec, c'est le projet on, dont on a démarré le chantier à saint Genis Pouilly, ouais. à côté de Genève. J'ai une question là d'Antoine Signol. Messieurs Frey et Le Grel se sont prononcés contre le moratoire, qu'en est-il des deux autres intervenants D'une part, première question, et vu l'impact d'Amazon et d'autres logisticiens donc sur le commerce, doit-on comprendre qu'il faudrait que leurs entrepôts soient soumis à un dispositif Oui. Excusez-moi. C'est le cœur qui parle. Mais non, mais on a fini par soumettre les points d'enlèvement en drive au CDAC. Voilà. Bon. Je suis désolé, Je suis les, drive le coeur. <rire> les drives ont essayé de passer au travers, même euh, McDo, on a vu à la fin du confinement, deux heures de fil de bagnole pour lui s'acheter un McDo Drive. Donc effectivement, euh, ils avaient réussi à échapper, puis ils ont été rattrapés par la patrouille, et donc vous dites aussi pour Amazon. Sur le moratoire, Pascal Madry... Alors, il faut des positions, alors je vais en donner une, donc moi je suis contre, euh, parce que je pense que ça nous empêche d'être intelligents sur la compréhension des, des enjeux d'évolution du commerce que l'on a évoqué euh, ce matin. Il peut se justifier peut-être dans certaines situations où par exemple euh, les collectivités locales n'ont pas la bonne conscience de, des équilibres commerciaux sur leur territoire et peut-être que ça peut... Aller, permettent localement d'acculturer des élus qui, euh, voilà, qui n'ont pas, pas forcément cette approche. Ceci dit, ce moratoire-là existe déjà avec la loi Elan, avec les, les ORT, et donc euh, voilà, le dispositif existe. Donc. Par contre, le systématiser, pour moi, c'est un non-sens, et encore une fois, par rapport à cette, cette approche de nouveaux cycles émergents, euh, alors qu'on ne s'est même pas posé la question encore des nouveaux besoins fonciers du commerce qui émergent et de tous les dérivés, enfin tout à l'heure on avait une discussion sur les, les externalités négatives du, du, de, de l'e-commerce et par exemple les déchets qui dans les, les poubelles des immeubles proliféraient donc est-ce que demain il ne faut pas prévoir des rez-de-chaussée un peu plus larges pour ces fameuses poubelles les coursiers qui euh, ne savent pas où garer leurs camions. et si vous allez à Epinay-sur-Seine qui est l'une des plateformes logistiques pour, euh, pour livrer euh, les produits d'Amazon justement aux, aux Parisiens, ben, vous avez des camionnettes partout parce que les livreurs euh, les garent près de chez eux, donc Tant qu'on n'aura pas une, une réflexion sur euh, à la fois ce qu'il faut recycler et en même temps ces nouveaux besoins, je trouve que cette, euh, ben voilà, euh, ce, ce, ce moratoire, euh, il bloque, euh, bloque d'abord les, les, les mètres carrés, euh, mais il bloque la réflexion aussi sur, la, encore une fois, la compréhension de ces, ces dynamiques. Et euh, petit à partie, quand même, sur euh, l'évolution des mètres carrés, vous avez maintenant des secteurs qui sont destructeurs de surface. Vous prenez par exemple le prêt à prêt-à-porter, euh, pour des raisons là, historiques, enfin, structurelles, et maintenant le jouet du fait d'Internet, ce sont des... Alors, vous prenez le parc de moyenne surface de ces deux secteurs d'activité, aujourd'hui on est sur une destruction de, de, de surface. Et on peut penser que dans d'autres secteurs, on peut arriver aussi à ces situations-là. Donc, le moratoire arrive dix ans trop, tôt, trop tard, et, euh, et il arrive trop tôt par rapport aux nouveaux enjeux qui se posent à nous, et qui vont nous obliger à penser un mmh. peu plus les, les, les besoins, mmh la régulation de ce qui arrive plutôt que de la, de la régulation de ce qui disparaît mmh. ouais, ouais, intéressant, votre point de vue, jean Carpentier Alors, les corneilles sur le moratoire oui bah écoutez, de toute manière euh, c'est pas arrêté d'une manière globale, euh, il va y avoir des, des discussions qui vont se, se poursuivre autour de ce qu'on qu met derrière moratoire mmh. euh, si, si on brandit ça comme un drapeau rouge et un slogan ça ne devra strictement rien dire pour les raisons qu'expliquait euh, M. Fray. Par contre, si c'est dans l'idée de dire qu'on a une inflation de mètres carrés et qu'on ne peut plus durer comme ça parce que on, on, ça ne fonctionne plus, le système ne tombe plus en rond et qu'il faut stopper ce système-là qui est devenu fou, j'y suis favorable. Mais après, il faut regarder dans le détail parce qu'évidemment qu'à tel endroit, on peut peut-être créer, par ailleurs, euh, en, en, en supprimer, etc. Donc, tout cela va, va, va pouvoir se mettre en, en, en clair, en, en, en marche. La, la négociation et les discussions doivent avoir lieu sur le sujet et sur les mètres carrés. On ne peut pas continuer à avoir cette courbe de progression de mètres carrés euh, énormément, et en même temps une progression de la vacance et des territoires qui sont en, en, en, en déshérence. Alors, non, mais a une progression du nombre de mètres carrés alors, on est passé de 150 millions de mètres carrés en 1920 à 165-170 millions de mètres carrés aujourd'hui. En fait, la courbe est en, en, en vallée, en, en V. On a, on a détruit énormément de surface avec l'exode rural, fermeture des magasins. Et à partir des années 60, sont arrivées les moyennes surfaces qui, avec Très peu de fantassins euh, ont évidemment dégommé beaucoup de, beaucoup de boutiques et évidemment consommé aussi beaucoup de surface. Donc on a perdu énormément entre les années 20, 20 60. Et à partir des années 60, on est sur une courbe euh, avec une corrélation parfaite entre euh, la progression des revenus et, euh, de la population et de la population en volume. Et donc les mètres carrés. Et puis à partir des années 80, on a cette, ouais, cette petite bulle là que, que j'ai évoquée, si bien qu'aujourd'hui, on est presque revenu au parc euh, très émietté des, des années 1920. Alors, ça, c'est les grandes masses. Et euh, si on regarde euh, année par année, oui, on, est, on continue d'être sur une progression, malgré tout, du parc. Alors, euh, côté esp... En côté. en nombre absolu. Alors, ça, euh, parle pas, parce que alors ça non, on ne sait pas. C'est pas, pas, pas la question du net, à un moment donné. Et euh, on euh... ne sait pas bien on le sait mesurer, pas, même en essayant d'estimer, nous, euh, en prenant des aglos, en faisant le travail très finement à l'échelle des aglos et en essayant de monter en généralité, on n'y arrive pas très bien. Euh, si donc, si on, on est que vous y arrivez, vous non, pas plus. C'est vraiment le problème de la donnée. Et en plus, je pense que ce, ce qui accroît la difficulté, c'est qu'on sait comptabiliser ce qui est proposé à la construction, euh, alors qu'on ne sait pas comptabiliser ce qui est euh, susceptible d'être détruit en face de ça. C'est-à-dire nous ramène au problème des friches. C'est-à-dire que c'est ça la difficulté. Donc, moi, je pense que tout ça, depuis 2-3 depuis ans... Euh, il y a un ralentissement extrêmement brutal et je serais bien surpris qu'aujourd'hui on soit en création nette, ouais, je ouais, serais bien, bien surpris. Sûr. Là c'est une des provisions du rapport effectivement, c'est d'ouvrir une données pour arriver à suivre les choses, quoi. Encore un chiffre, euh, la vacance dans les, dans les zones commerciales, il y a 5 ans, il y a cinq ans, il y a cinq ans, ce sont des chiffres de CoData. Hein. donc il y a 5 ans on comptait 3000 locaux vacants dans les zones commerciales, en 2013 pardon, et aujourd'hui, c'est le double, 6 000 en 2019. Donc, il faudrait convertir ça en, en mètres carrés. Et je pense qu'effectivement, on est sur une courbe qui est en un, ah, un travail pour l'ORF. Alors, j'ai une question, là. C'est la dernière que je vais prendre. Et puis après, je vous demanderai de me dire laquelle des préconisations du rapport vous avez trouvé la plus intéressante et celle que vous jugez tout à fait... Euh... Euh, indésirable. Alors, euh, oh. d'abord, euh, la question, qui est une question de Pierre Narin, qui connaît bien la question du commerce et de l'aménagement la, du territoire, puisqu'ici, euh, euh, au, au, au c'est pour ça En euh, regard de la rapidité des mutations économiques et sociétales, comment activer les projets de restructuration qui sont très lents à faire émerger, à mettre en œuvre? ça c'est un problème aussi la puissance publique, comment activer, alors que l'île de France, pour revenir à l'île de France, a un énorme handicap de gouvernance métropolitaine et intercommunale. Alors... <rire> <rire> <rire> c'est cool. ouais, hein. <rire> un nouveau séminaire, mais c'est bien, il faut Il répond à la... Et à la moitié de la question. Ouais, en fait. Oui, <rire> aussi, oui. Alors, le commençons. Je ouais. vais pas, je, en pardon, en le bon c'est mais... sûr que le rapport pointe les difficultés de, de gouvernance et de des scot les pelsi euh, etc bon euh, ok on pourra faire des scots, on faire des pelsi bon moi je suis moi je suis pour conserver quand même le fait communal dans notre dans notre pays donc je suis pas pour des sous l'identité communale c'est une base fondamentale de notre de notre république ceci dit je suis pour qu'il y ait des, des, des, des, des coordination, des, même des, des pilotages au niveau intercommunal. Donc, mais ça ne peut pas être qu'administratif. Euh, je pense que la grande question, ça va être que les acteurs économiques ouvrent leurs données, l'open data. Euh, et ça, euh, bah, ce n'est pas gagné. On a le même problème avec le transport. On a <rire> le même problème avec le transport. Alors, l'obstacle, euh, c'est le, euh, le transport. C'est la région de France, Voilà, Voilà, donc ce que je veux dire, que, euh, on ne résoudra pas les, les, les problèmes de, de, de, de foncier commercial uniquement avec les Scott ou les Périmie. Bien sûr, ça va compter, cette gouvernance, cette gouvernance politique, etc., locale, mais il faut que les opérateurs euh, participent euh, par leur connaissance et acceptent de livrer leurs données. Alors, ils le font de plus en plus, puisqu'il y a une multitude maintenant de des groupes de travail qui se mettent en place, mais euh, il faut poursuivre, euh, faut poursuivre cette affaire. n'est pas évident. On est dans une demande de, de concurrence. Donc, activer les projets de structuration. La balle est, est plutôt dans le camp des acteurs économiques français. Ben, allez, oui, euh, c'est qui, pour certains, c'est eux qui sont en train de, qui sont en train de perdre. Euh, qui perdent leur, leur outil de, de, de, de travail de, de production. Enfin, Alors après la, plus puissance, qui avait été quand même, la puissance publique Comment doit -vous la puissance publique doit pouvoir aussi euh, intervenir parce que euh, lorsqu'il y a un secteur économique qui, qui, qui, qui périclite ou qui, qui va qui peut détruire de l'emploi, ben, c'est normal de ce, de, de, de l'aider à s'en sortir. Mais pour cela, il faut euh, il faut un, un, un travail un travail collectif. Hein, c'est évident. Alors on dit euh, qui doit activer, comment activer les restructurations et, euh, on, est, euh, on essaye de parler l'île de, de france si on peut vous avez, vous avez été à Boissena, vous, enfin, vous connaissez aussi bien les cas de de france en, en, en fait euh, ça, ça fait dix ans qu'on restructure des zones hein, euh, chez nous on a fait la première à 3 euh, euh, saint au hein. terre et donc je prends mon bâton de pèlerin pour aller rencontrer des euh, des, des élus pour leur dire écoutez voilà vous avez sur votre territoire à l'entrée de votre ville euh, un site de commerce qui est un échec en termes d'urbanisme euh, qui était un succès économique générateur de taxes d'emplois, mais qui est sur le point de, de commencer à sérieusement tanguer il y a des solutions, euh, le millefeuille de propriétaires et d'exploitants différents euh, est un obstacle qui n'est pas insurmontable, il y a des solutions est-ce qu'on peut travailler sur ces solutions Là en général j'ai un accueil excessivement attentif et favorable. Et dès que je commence à rentrer dans le déroulé des solutions qu'on peut proposer et que l'élu que j'ai en face de moi s'aperçoit que c'est peut-être son successeur ou le successeur de son successeur qui coupera le ruban euh, de la première pierre, euh, je décourage tout le monde. Donc, moi, si j'ai un message à, à, à lancer, c'est qu'il faut trouver des outils simples, fiables pour que bah, euh, ou à l'impulsion euh, du public ou à l'impulsion du privé, on puisse définir euh, des cadres qui permettent, qui permettent, dans un horizon de temps compatible avec le temps politique, j'espère presque, presque avec le temps économique, mais j'y crois pas, mais déjà avec le temps politique, de pouvoir mener une opération de restructuration. En clair, il faudrait pouvoir faire en un mandat une restructuration. Aujourd'hui, c'est pas du tout le C'est deux mandats. Hein, minimum. Le scénario oui, oui. que, que décrit M. Frey, euh, c'est le même pour un élite qui veut restructurer sa zone. Hein. Moi aussi, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller voir les différents opérateurs économiques euh, et beaucoup m'ont dit, oh là là, oh là là, non, nous on a, on a besoin d'une rentabilité euh, immédiate, certes et nos boutiques, et enseigne. euh, les, les enseignes, ouais. pas, pas, vous, pas vous, vous, vous êtes promoteur, enfin organisateur, mais les enseignes, ils disent, ben, nous euh, certes la rentabilité de notre boîte, elle est un peu moins bonne qu'il y a euh, quelques années, mais elle reste suffisante et elle continue à faire vivre tant de personnes. Et donc, euh, du coup, la volonté de, de fermer la zone, les personnes ne vivent pas, etc., en général, ça ne les intéresse pas tout de suite. C'est en, ensuite, quand il y a le feu, où là, oui, tout le monde se presse un petit peu, et, y compris les foncières, commencent ça commence à arriver et à regarder le sujet. Euh, donc, si vous voulez, il n'y a pas de... Euh, il n'y a pas de... Le premier chef de file, je serais tenté de dire, ce sont les élus, évidemment, parce qu'ils ont l'obligation de, de servir l'intérêt général. Euh, mais les opérateurs économiques mettent des, freins, euh, mettent des freins lorsque leurs intérêts immédiats ou à court terme sont mis en cause. Euh, on, on le vit dans, dans plein de sites, et moi, je l'ai vécu dans, dans le mien. Mais ensuite, ça avance, on arrive à. Mais il faut euh, plusieurs années, souvent. Et là, euh, parfois, vous savez, on stigmatise le temps politique, le temps politique est. Et, et rapide. C'est pas le temps politique, le temps et, et, et, et souvent très rapide. Et, et effectivement, on peut être coincé. Pour les... Mais on trouve des solutions avec quelques outils aujourd'hui. Il n'y aura pas d'outils, à mon avis, il n'y aura pas de modèle euh, valable partout sur tout le territoire, même y compris dans l'île de France. Il y aura différents types de modèles. Il existe quand même une multitude d'outils qui peuvent nous, nous permettre d'avancer aujourd'hui. Mais il faut engager toutes types de choses, notamment les foncières publiques, des trucs comme ça peuvent être énormément. Euh, Mais je tenais à souligner quand même le travail de l'établissement public foncier, euh, notamment d'Ile-de-France, qui, qui, qui est en train d'évoluer et qui s'intéresse un peu plus à la question du, du commerce, commerce et du, du lien entre le commerce oui. et la ville. Oui. Et, et euh, il reste une synthèse, en tout cas chez moi, on, on commence à bien avancer. Oui. Oh. Legrèque, oui, oui, le Legrède. Oui, très bien. Je pense que il y a quelque chose aujourd'hui qui est nouveau, c'est que ce qu'on a dit là, c'est que globalement, le, le commerce posé hors sol qui suffit à lui-même, c'est une réalité qui... qui bah, ça a une voie de disparition un peut plus fait de se raccrocher à l'urbain et de, de s'intégrer là-dedans. Donc ça c'est une bonne nouvelle, mais, mais du coup ça renvoie, je dis, la responsabilité quelque part aux politiques d'une vision euh, mmh. qui soit inscrite quelque part dans les textes pour pouvoir à minima transcender notamment ces échanges électoraux. Et je pense que quand on a cette vision-là, euh, les acteurs économiques s'inscrivent dans ça. Moi j'ai une expérience de, de développeur d'enseigne, euh, quand on était en face de, de, de la mère euh, qui, qui avait cette vision-là et qui s'engageait et qui, qui la corroborait par des éléments de preuve, on suit, on est prêt à prendre des risques. Donc, euh, euh, il y a des exemples récents qu'on suit, même si c'est effectivement situé à un endroit de France, c'est terriblement dévastateur, il faut le dire, c'est terriblement dévastateur parce que pour des raisons qui ne sont pas nécessairement en lien avec le sujet, on met à la poubelle et c'est enfin, au-delà du gâchis économique, mais c'est un irrespect total. C'est un manque de reconnaissance totale d'acteurs, quels qu'ils soient, et qui se sont engagés dans ces démarches-là. Et je pense que ça, il faut le dire. Et, et, et ce que j'aime bien dans ce rapport, c'est qu'on on remet en avant l'échange et le respect et la reconnaissance des acteurs dans leur rôle. Il faut cesser d'opposer, Il faut faire converger. Alors, c est, c est, je pourrais parler comme un politique. C'est mais... <rire> <rire> Oui, alors il y a, a peut-être effectivement de nouveaux tours de table à, à imaginer. Enfin, sur, sur la, la, la reconversion des, des zones commerciales aujourd'hui, on a trois modèles. Hein. On a l'urbanisme privé avec euh, un autrefois Citrus qui va réhabiliter son, son site. Et tout ça se fait euh, en famille, si j'ose dire. Euh, on a l'urbanisme délégué. Ce sont les opérations de saint pareau de Vandenane. Bon, ouais. euh, il, y a, il y en a bien d'autres où là, la collectivité... Euh, donne mandat à un aménageur privé pour, pour réalité la, la limite de, de ces opérations et c'est un peu la première génération des opérations fraîches c'est que pour un mètre carré rénové il faut créer un mètre carré nouveau et donc, ce qui veut dire qu'à long terme, on a quand même une question sur la concurrence, sur l'offre. Voilà. On résout une partie du problème. C'était les opérations de première génération. Et donc, maintenant, on a, a d'autres formes de, de partenariats qu'on pourrait appeler de d'urbanisme négocié. C'est ce qui se fait, par exemple, à, à Mérignac, à côté de Bordeaux. Avec Soleil. Voilà, avec... Alors, là-bas, aujourd'hui, c'est une SEM. Euh, mais on a aussi le PF de Nouvelle-Aquitaine qui va rentrer dans le jeu bientôt, et le privé. Et, euh, et on est dans, du, dans de l'urbanisme contractuel, je ne rentre pas dans, dans le détail, euh, mais on a des, des bilans qui arrivent à s'apprêter sa un peu mieux, et sans forcément avoir à, à remettre du commerce pour, pour, équilibrer, pour, pour équilibrer les, dé, les déficits. Euh, et je dirais qu'à travers ces opérations-là, on, on voit vraiment une montée en compétence des, des EPF, qui autrefois étaient plutôt logements, euh, logements, industrie, euh, bureaux, euh, dans, leur, dans leur spectre d'intervention, y compris des scènes Et euh, moi, j'ai bon espoir aussi que les foncières commerce là, qui commencent à émerger alors plutôt sur les cœurs de ville. Eh bien, demain puisse se déployer, une fois qu'on aura dépassé ces controverses entre les périphériques, euh, puisse aussi se déployer sur ce type d'opération parce que ce qui est intéressant avec elles, c'est qu'elles amènent justement de la subvention d'équilibre. Euh, alors Aujourd'hui, c'est la NCT qui verse, mais si demain on a une agence... Euh, pour la cohésion des territoires. Voilà, hein. et si cette agence euh, sort un peu des cœurs de ville, des cœurs de petites villes, des cœurs, des cœurs, des cœurs, et qu'elle qu s'attache à appréhender l'urbain dans toute sa complexité... Euh, Peut-être que ces foncières voilà, pourraient aussi donner un petit coup de pouce, euh, enfin aider à la, à la sortie des, des opérations. Et puis sinon, bah, je disais qu'il y a beaucoup de vacances qui est en fait de la friche en sursis. Alors ça, ça ne va pas vous plaire, donc vous bouchez-vous les oreilles. Euh, on peut sinon aussi accélérer la dépréciation de, des actifs immobiliers. Euh, avec un, un travail sur les, les procédures d'abandon manifeste. Peut-être qu'il y a des choses à accélérer de ce côté-là. Vous n'avez rien entendu. Alors, alors j'insiste. Et et <rire> et donc, suite, oui, si on a noté, c'est la proposition qui manquait dans la Voilà, Accélérer ouais. les cycles de, de, de, des dépréciations. De toute façon, euh, de, de, les mutations du commerce vont le faire, sinon. Donc, autant les anticiper et que cela amène ouais, le ouais. public et le privé à travailler euh, et après préparer les coûts. En, en, en objectivant le plus possible. Oui, et alors ça renvoie à la question de... Ça renvoie à la question, de, à la question de la... position idéologique euh, pour être... Non, ah, voilà, pardon. Il faut objectiver... Non, non, pardon, mais c'est ouais, pas de problème avec ça, parce qu'effectivement, c'est un facteur d'accélération. Et donc, de, de, de réémergence de nouvelles formes d'urbanisme. Il faut l'objectiver, c'est toute la difficulté, je veux dire, tant, tant qu'on a la problématique de la friche, etc. Mais et c'est vrai, ça serait génial de trouver... De, le truc. Alors puisqu'on est à la fin, une des propositions du rapport qui me plaît. Alors ben, du coup, c'est la 14, justement, les foncières. Enfin, pardon, c'est pas les foncières, c'est développer des logiques d'investissement sur le long terme pour financer les opérations au niveau de rentabilité, etc., etc. Ça, c'est typiquement le rôle d'une foncière commerce. En tout cas, c'est la mission assignée aux foncières commerce de cœur de ville. Donc moi, je prendrais ça, je tirerai le fil pour, amener, pour créer aussi des foncières euh, des foncières périphériques de, enfin, de commerce de urbain la critique, celle qui, je oui, que je retiendrai que je rejetterai, oui. euh, les observatoires euh, le marché immobilier de commerce est le plus opaque qui soit, entre bureaux, logements etc, et euh, jamais on aura les chiffres d'affaires de frais jamais on aura les chiffres de CBN. 70 millions en 2019 non mais, on euh, entend oui. les chiffres d'affaires des locataires de frais, ah, bien sûr, oui, oui, oui. moi je suis disposé à les données. c'est vrai ouais. et les loyers aussi les loyers aussi bon, faut y compris le taux d'effort, j'en suis fier 8,8% Bon, bah, Donc, voilà. <Wagner> Le premier observatoire <ris Fernandês> de périphérie. <hostel> ça ne peut pas serrer la main, mais <rire> on hein. va ben y travailler ensemble. Alors, sur les propositions ce... du rapport enfin, J'en ai, euh, ai deux très positives. Un, d'abord, de manière générale, à 18, ça concerne. Euh, tout le passage sur euh, l'intérêt de la multifonction euh, des, des, des, des zones commerciales. Ça, c'est la euh, première chose. Deuxième chose, c'est la transparence des données. Ce qu'on s'est dit euh, tout à l'heure, pour moi, c'est euh, c'est fondamental, mais euh, effectivement les foncières vont être obligés de donner certains fonds. Alors pour nous les maires, on peut avoir, on peut obtenir certaines données en regardant les sessions de fonds, les, les DIA, etc. Mais enfin, c'est très difficile à, à obtenir, donc il faut créer un, un observatoire. Et puis enfin, la, la troisième, la, enfin, la, celle que je trouve très bien, mais en fait c'est un doux rêve, je crois, c'est la proposition numéro 8 où on, on parle d'une gouvernance partenariale de certaines zones des zones commerciales oui pourquoi pas mais euh, les intérêts sont tellement parfois contradictoires euh, que ce serait un but général à atteindre euh, voilà bon, suis sur Bluegreen vous avez le prendre de regarder euh, alors les... moi je vais commencer j'en ai pas compte parce que moi je, je c'est pas pour vous faire plaisir euh, mais... Que je ne pas cas. de la politique. <rire> je... non, mais... <rire> pour, pour travailler depuis un certain temps euh, sur ces sujets-là, qui sont des sujets extrêmement complexes, du fait, fait des différentes je dirais, techniques, contraintes réglementaires, problématiques économiques, différents acteurs, je, je trouve que d'abord, je me disais, si en le disant, que, que ça devrait être donné à l'université ou à toutes les personnes qui travaillent sur l'immobilier parce qu'on a une très bonne synthèse et surtout des propositions qui sont, qui sont constructives. donc moi j'en rejette aucune euh, je ne sais pas quel est le numéro de la, la, la proposition mais ce que je, le, celle qui me paraît être le cœur du sujet c'est celle qui touche en fait à, à, au passage à l'opérationnel, à la mise en œuvre de, de, de ces projets là euh, qui, qui, qui est là où le bas blesse aujourd'hui c'est à dire que il y a beaucoup de choses et beaucoup d'outils mais finalement il n'y a pas une technique de mise en œuvre opérationnelle euh, je ne sais pas Antoine mais le, le, le le parcours du combattant pour comprendre comment ça marche et fonctionner entre un droit public et un droit privé les négociations négociation, et des machins, c'est l'enfer et c'est ça qui bloque l'opérationnalité. Donc euh, on va doute en donner encore peut-être un petit peu plus loin. Là. Moi c'est la, la 13, euh, ma préférée. Euh, faciliter les procédures de transfert euh, des commerçants pour les opérateurs, enfin tout ce qui contribuera euh, à faciliter euh, euh, le, le parcours du combattant. Hein. On, on en parlait avant de, avant de démarrer cet entretien. On cumule le pire des deux mondes en France. Hein. Un monde à l'anglo-saxonne avec de la concertation d'amont, puis un monde avec des recours derrière, en aval. Euh, on en crève de ça. On en crève. Et le temps s'accélère de plus en plus vite. Euh, et donc, c'est la 13, moi, qui est le plus. Et il n'y en, en a pas que j'aime pas. Je suis super de la politique comme Jérôme. Je, je suis tellement content qu'on se saisisse enfin de ce sujet que. Il n'y a aucune proposition que, que je ne retiendrai pas. Alors, je voudrais qu'on termine maintenant parce qu'il est 17. Euh, Sabine, euh, voilà, elle s'est dit beaucoup, beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il nous en retenez Et les perspectives passées Bon, alors, effectivement, c'était très riche. Euh, je pense que tout le monde a pu s'en rendre compte. Euh, en s'attaquant au sujet du commerce, on, on se doutait bien que ce n'était pas simple, euh, que ça allait soulever des tas, de, des tas de questions, des tas de réactions. Euh, bon, déjà, je remercie beaucoup le participants à cette table ronde et, et je suis ravie de voir que les propositions euh, recueillent, recueillent beaucoup d'adhésion et donc nous sommes en, en relation avec le candidat de Vargon et donc je crois qu'on va se faire un devoir et un plaisir de, de répercuter vos, vos propositions. Euh, alors, Bon, la l'impression qu'on retient, c'est qu'on sait bien que le commerce, c'est un sujet qui est, c'est presque un sujet de mythologie. Hein, et on, a, on, a des, on a les gentils et les méchants, on a la, la ville, on a la vie, etc. Et, et donc, on est passé un peu de l'opposition petit commerce, grand commerce, à l'opposition numérique, et physique. Hein, et ça, ça, c'est très fort, je pense, dans, dans l'imaginaire. Euh, bon, j'ai retenu aussi pour certains, euh, ben, l'accélération de la crise, induite par la crise, c'est aussi l'accélération numérique et ça peut être un levier de, de prise de conscience et de transformation. Je crois que la prise de conscience maintenant, elle est là. C'est ce l'aspect positif, c'est qu'on peut euh, partir de cette prise de conscience euh, d'une situation qui se, qui se dégrade. Hein, euh, euh, de toute façon, c'est peut l'importance, la, la, la, la mesure qu'on a ces dégradations euh, pour susciter un, un besoin de, de passer à l'acte. Euh, bon, on a, on a, on a bien, je crois que, bien compris que par rapport à situations complexes, il n'y a pas de réponse simple. Hein. Donc, quand on, quand on dit que c'est des friches, ben on sait bien que les friches, on l'a dit, répété, euh, pour le commerce, ça n'existe pas vraiment. Enfin, on n'est pas dans la situation d'un industriel qui abandonne un site et, et, et avec l'obligation de, de, de valoriser une grande emprise foncière. Euh, bon, on est face à une discussion beaucoup plus complexe, de dévalorisation progressive, de vacances rampantes. Euh, donc, on ne, pourra pas, euh, on ne pourra pas répondre de la même façon. Euh, de la notation, euh, euh, J'en profite pour, pour donner l'information. Est-ce euh, qu'il y a une, une progression des surfaces Réponse, Oui, dans le rapport c'est très clair. Et a fortiori, si on regarde euh, les projets qui sont en, dans les cartons, alors bien sûr tout ne survit pas, mais on a quand même 7 millions de mètres en projet de carton en Ile-de-France, ce qui à un doublement des surfaces. Donc je crois que euh, c'est normal, c'est vrai qu'il qu y a une progression de ce côté-là, même si, euh, d'une certaine façon, le, le mal est déjà fait, si je peux dire, ça a été, ça a été bien dit, répété. Euh, donc, par rapport à ça, bon, je ne vais pas, bien sûr, porter de jugement sur le moratoire, mais c'est vrai que, que le moratoire, c'est un signal politique extrêmement fort, hein, qui, d'ailleurs, euh, s'inspire d'un consensus citoyen pour le climat, qui, elle, est axé sur euh, la consommation d'espace. Hein. Or, euh, aujourd'hui, même si, en pourcentage, l'espace consommé par le commerce n'est pas mais loin d'être le plus important, il est extraordinairement visible, d'abord parce qu'il y a des bons accès parce qu'il euh, est très, très fréquenté et il y a des parkings notamment qui sont un élément très visible. Alors je parle en connaissance de cause puisque dans le passé j'ai quand même connu un grand centre commercial. Mais euh, je pense que si vous voulez, euh, il faut sans doute euh, re rebondir sur cette question euh, pour voir comment on peut euh, la, L'enrichir, c'est par l'analyse de situations particulières. Alors, le, le, le besoin de transformation, ben, il, est, il, est, il est clair. Je crois que maintenant, après, c'est comment on fait. Comment on fait Il y a du délai, il y a des moyens, c'est compliqué. Euh, les, les, ce, qui, ce qui a l'air de bien euh, fonctionner, c'est que lorsqu'on arrive à avoir un dialogue entre euh, élus, euh, investisseurs, euh, parce que l'investisseur, il est lui-même inscrit dans le long terme alors que le commerce est vraiment du, de l'immédiat hein, et, et alors, en plus immédiat étant que les, les chances de renouvellement lus. Euh, donc tout ça c'est quand même des sujets de, de réflexion euh, importants pour, euh, pour l'ORF, euh, je crois qu'on a parlé aussi d'accélérer la dépréciation du foncier commercial, et eh bien on est quand même globalement dans une situation où tout le monde se plaint d'évolution des coûts, du logement, etc euh, mais on, on sait bien que ce qui augmente c'est certes un peu les coûts de construire, mais c'est aussi l'accumulation des, des valeurs foncières. Et donc peut-être que la crise est l'occasion de se poser des questions sur euh, l'évolution des, des valeurs foncières et sur euh, le fait l'on puisse ré réguler un petit peu mieux euh, ces évolutions. Donc là je parle vraiment euh, à titre un peu personnel, je le reconnais, mais euh, je crois que c'est quand même un sujet de réflexion important. Euh, Ce n'est pas juste la, la relance qui est importante, c'est se donner les, les conditions d'avoir des productions qui soient adaptées aux nouvelles conditions économiques et qui puissent sati mieux satisfaire les besoins. Euh, alors maintenant je vais dire quelques mots sur l'ORF euh, globalement, vrai, je crois que cette, euh, cet événement sur euh, le foncier commercial nous montre bien qu'on n'est pas sur un seul foncier mais sur beaucoup de fonciers euh, qui ont des caractéristiques différentes, qui ont des euh, temps sur le plan d'espace que sur le plan des, des fonctions on a, je pense qu'il faudra qu'on trouve des prolongements, d'autant des prolongations, que j'ai bien compris que le, euh, les données, euh, certains disent qu'elles sont possibles, d'autres pas, pas, pas, pas, pas accessibles, mais en tout cas elles sont demandées, je crois qu'il y a une vraie demande de, de, de, de données, d'alimentation en données. Euh, donc on va, on, va, on va effectivement se poser la question de, de pouvoir avoir une dimension sur le, le foncier commercial dans notre réflexion. on a travaillé aussi euh, sur les gares, on n'a pas, pas encore complètement débouché, on arrivera à à une meilleure production, à une production plus complète en fin d'année. Et puis, on a tout le sujet de la sobriété foncière qui nous interpelle, bon, qui est pris, bien sûr, qui est pris à bras le corps par les, les administrations et les politiques, mais je crois que nous, on, on est, on est tout à fait fondé à se poser des questions sur comment cette sobriété foncière, comment l'objectif de zéro artificialisation de son aide, qui va se traduire. Euh, dans euh, l'espace et puis également socialement parce que on ne construit pas les mêmes produits à différents endroits pour les mêmes personnes euh, avec les mêmes coûts et donc je crois qu'on va, on va certainement approfondir la réflexion là-dessus et, et ce qui est encourageant aussi c'est qu'on est, on, on est d'abord un, un lieu d'échange, un lieu partenarial et on voit bien que c'est à partir de là qu'on peut se mettre d'accord sur des enjeux, sur des menaces et également essayer de trouver des solutions donc je, je remercie à nouveau les partenaires qui sont présents et tous ceux qui ont suivi cette conférence pour euh, s'associer à une réflexion. Voilà, et donc je donne rendez-vous à nos administrateurs euh, le, le 11 décembre, puisque là, nous aurons un nos conseils d'administration, et nous allons travailler sur notre feuille de route pour les années 2020, 2021 2022 Merci beaucoup à tous et à bientôt. Merci. Merci. Merci.